Voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonsoir à tous, bon après-midi à tous et bon vendredi saint à tous et voilà, bon férié, bonjour férié à tous ceux qui sont en férié. Vous savez qu'en Allemagne, c'est un jour férié, bien évidemment aussi en France, pas dans toute la France, en région Alsace-Moselle, le vendredi saint, c'est un, un jour férié. Donc ici chez moi, c'est un jour férié. D'accord c'est pour ça vous voyez, on est à la maison. On peut se permettre de faire des directs aujourd'hui. Et pour tous mes nouveaux, euh, pour tous ceux qui viennent de s'abonner à ma page, c'est la première fois que je fais le direct depuis, euh, depuis un bon bout de temps, depuis la Coupe du Monde. Euh, je fais le direct, ce, dorénavant, il faudrait que je puisse programmer les directs au moins une fois, voire deux fois par mois pour essayer de... Faire le débriefing de l'actualité, c'est je trouve qu'en ce moment, euh, ça s'impose parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et il y a tellement de choses que je vois sur les réseaux sociaux dont je ne suis pas d'accord. Tu vois ce que je vais dire Vous savez, je suis euh, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je suis quelqu'un qui, qui dit les choses telles que je, je les ressens et telles que je vois. Et je suis aussi quelqu'un qui va toujours chercher l'information. Si vous me voyez, par exemple, faire des publications sur la toile, je ne les fais pas au hasard. Je les fais déjà parce que je vais chercher l'information à la source. J'ai toujours des sources. Et aussi, je les fais parce que j'ai euh, une connaissance du... du, du, du du, du truc quoi du, du business parce que voilà c'est un peu il faut si tu n'as pas un minimum de connaissances si tu ne peux pas tu peux pas t'amuser à amuser à voilà à faire des publications euh, je sais qu'on ne sera pas nombreux parce que c'est une heure pas euh, catholique comme on dit de faire le direct à 7 heures mais je voudrais parler de Kylian Mbappé je voudrais parler de ça parce que j'ai parlé de ça dans une vidéo, dans une short vidéo que j'ai mis sur la toile et j'ai comme impression que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ce que je veux dire, les gens ne comprennent pas, d'accord Et je veux aussi évoquer le problème Lionel Messi. Il faudrait à un moment donné que la presse, la presse française... Les médias français arrêtent de s'acharner sur Lionel Messi. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une publication sur Lionel Messi. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, oh les amis, c'est bien, oui, Lionel Messi, le matin, midi, soir, trop, c'est trop. Il faut vous dire une chose, il y a aussi des joueurs français qui jouent à l'étranger. Il y a des joueurs français qui jouent en Angleterre. Il y a des joueurs français qui jouent en Espagne. Il y a des joueurs français qui jouent en Allemagne. Il y a des joueurs français qui jouent en Italie. Mais pourquoi vous vous acharnez sur Lionel Messi C'est toujours euh, euh, cette pilule de la Coupe du Monde 2022 qui n'arrive pas à passer. Lionel Messi, c'est un joueur professionnel, les gars. Il ne faut pas, pas d'amalgame, pas de mélange, rien. Il faut arrêter. Il faut arrêter de vous acharner sur un joueur. Alors, c'est ce que je, voilà. Mais je vais commencer par le commencement. On commence d'abord par par le, le capitaine, par le melonman comme on l'appelle, certains l'appellent dans le jargon populaire, dans le jargon des quartiers, le Melanman, Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé a encore frappé, d'accord, il a encore frappé. Alors c'est ça qui m'amène sur la toile aujourd'hui. Kylian Mbappé dans un tweet sur, je crois c'est sur Instagram ou euh, voilà n'hésitons pas à partager la vidéo s'il vous plaît partagez un max la vidéo. Kylian Mbappé dans un dans un, un tweet dans un message Instagram a dit ceci. Je vais lire et on va commenter. Kylian Mbappé a dit ceci, d'accord Je lis avec vous, d'accord Parce que j'aime pas commenter les choses que je ne suis pas au courant. Kylian Mbappé écrit « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. » À aucun moment, je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne sais pas, je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuel. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout, surtout pas le Kylian Saint-Germain. Dans ce tweet, il pose deux problèmes. Il pose le problème de l'utilisation de son image, d'accord, par le Paris Saint-Germain. Il faut rappeler en passant que le Paris Saint-Germain est l'employeur de M. Kylian Mbappé. Il a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain, je crois, jusqu'en 2027 ou... bref. Donc, c'est l'employeur de M. Kylian Mbappé. Et ici, il écrit à son employeur pour leur dire qu'il n'est pas content du fait qu'on a utilisé son image sans lui dire, d'accord on a utilisé, écoutez bien, écoutez bien, parce que j'aime pas, moi j'aime pas les, les petits trucs de quartier. Il dit, il n'est pas content parce qu'on a utilisé son image sans lui dire d'accord. Et il dit bien, c'était lors des journées de. Il dit, euh, à aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interrupteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée. Donc ça veut dire que l'image qu'on a utilisée, c'est une image qui a été faite lors d'une journée euh, lors d'une journée hmm, marketing du club. Donc, c'est une image que le club a pris parmi tant d'autres images lors d'une des, des, journée marketing du club dont il a pris part. Donc, en fait, le mec pose. C'est une image que le club, en effet, c'est une image que le Paris Saint-Germain avaient déjà utilisé parce que c'était lors d'une journée marketing. Donc, ils ont repris cette image pour remettre dans la campagne marketing de 2023-2024. De vous à moi, où est le problème De vous à moi, vous qui me regardez, où est le problème si le club utilise cette image Parce que vous aimez... Parce que moi, je vais vous dire je vais vous dire des trucs là. Moi, je ne suis pas contre... Moi, je suis, moi, je suis contre ces, ces, ces petits gamins-là qui ont perdu la tête. Il faut arrêter il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et quand je vois les gens, quand je vois les gens applaudir, je vois les gens applaudir. Je dis mais les amis, vous applaudissez quoi Qu'est-ce que vous applaudissez À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Donc, le mec se plaint d'une image qui a été faite dans le cadre des activités du Paris Saint Germain. Donc. À partir du moment où une image a été faite dans le cadre des activités du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a le droit d'utiliser cette image. Parce que dans leur contrat, c'est stipulé que lorsqu'il y a des journées marketing, lorsqu'il y a ceci, les joueurs doivent se présenter. C'est l'obligation des footballeurs professionnels. En dehors d'aller s'entraîner, et jouer, ils font quoi Ils ne font rien. Ils sont obligés de, de partir souvent même, rencontrer les jeunes de centres de formation, rencontrer les gens des associations euh, caritatives. C'est leur boulot, c'est une obligation. On ne demande même pas. On ne demande pas, cher ami. On ne demande même pas. On te dit tout simplement, telle journée, Messi, Neymar, Mbappé, euh, Verratti, Donnarumma, vous allez partir dans telle association, le PSG, vous allez partir représenter, le, avec rencontrer des jeunes. Oui, le PSG travaille aussi sur sa visibilité, sur son image et il doit vous utiliser, c'est pour ça qu'il vous paye. D'accord C'est pour ça qu'il vous paye. Il n'y a pas question, il n'est pas question euh, Lionel. Il n'est pas question d'avoir les clauses du contrat. Je te stipule bien, je continue, regarde. Je te dis une chose. Pour le PSG, a le droit d'image sur l'ensemble de ces joueurs comme tous les clubs professionnels à partir du moment où ils sont dans le cadre de l'exercice de leur métier ça veut dire que quand ils sortent par exemple du parc des princes ou de, de, de, du centre d'entraînement à Saint-Germain à, à Saint-Germain là-bas les joueurs sont libres d'utiliser de, de, de leur image mais lorsqu'ils sont dans le cadre de leur boulot le club, je t'ai dit, c'est même pas quelque chose que je, je, je, je, je demande ou j'hésite. Lorsqu'ils sont dans le cadre de l'exercice de leur boulot, le club a le droit total sur eux. C'est un peu comme si tu me disais que. C'est un peu comme si tu me disais que lors d'une séance d'entraînement au, au camp des loges, le, euh, le club vient faire une séquence vidéo, il va filmer et comme Mbappé aille le lendemain se plaindre, que pourquoi le club a filmé lorsqu'ils sont en entraînement. Et surtout qu'il précise dans son message que. Cette vidéo a été faite lors d'une journée marketing de club. Où est le problème Il faut qu'on arrête souvent. Il ne faut pas supporter les conneries comme ça. Où est le problème Et déjà, je vais encore te prouver. Je vais m encore aller plus loin. Je vais m encore aller plus loin. Je vais m encore aller plus loin. Écoute. Écoute bien. Écoute bien. Écoute bien. D'accord Parce que dans le titre de Kylian, Kylian se plaint et il se condamne. Moi, je suis comme ça. Il faut réfléchir, les gars. Kylian dit en bas. Regarde, il dit en bas, écoutez bien, voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Voilà pourquoi, il se plaint en haut, il dit, voilà pourquoi il se bat pour les droits à l'image in, individuelle. Donc, Lionel, si tu m'écoutes bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat sur l'image individuelle au niveau du Paris Saint-Germain. Tu as la réponse à ce que tu viens de dire dans le tweet il faut tout simplement regarder, frère. Il faut tout simplement lire. Tu veux que je te dise quoi Tu as la réponse. Est-ce que tu as lu ton contrat Il n'a pas, Kylian Mbappé n'a pas un contrat sur son image au niveau du Paris Saint-Germain. Et il le dit. Il le dit dans le truc. Que voilà pourquoi je me bats. Il me dit, il dit, voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle qu'ils n'ont pas. C'est de ça il s'agit. Les gars, soyez un peu éveillés. Soyez arrivé, arrêtez de vous endormir. Ici, en France, on a l'habitude de formater les gens mentalement pour les faire euh, croire des choses et que vous aussi, vous vous alignez bêtement. Mais excusez-moi, vous vous alignez bêtement. Vous vous alignez bêtement parce que dans, dans son tut, il a tout. Déjà, j'ai même envie d'aller plus loin. C'est une première dans l'histoire. Même lorsque tu travailles dans une petite boîte, même au McDonald's, tu n'as pas le droit d'aller sur tes réseaux sociaux faire la publicité des KFC. Lorsque tu travailles même dans une petite boîte, tu n'as pas le droit d'aller sur tes réseaux sociaux mal parler de ta boîte. Si tu parles mal demain, c'est le conseil des disciplines on te convoque pour lettre recommandée, explication, mise à pied ou licenciement pour faute grave. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que Kylian a fait, c'est une faute grave. C'est un acte d'indiscipline caractérisé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut même pas, il ne même pas à, à réfléchir. Dans quel club au monde Est-ce qu'il n'y avait pas moyen pour lui de, de, de, de, de, de téléphoner au directeur sportif qui est M. Campos Qui est Mme Campos Je ne sais même pas si c'est un homme celui-là. Hein? Ou appeler son entraîneur. Est-ce qu'il faut... C'est sur les réseaux sociaux qu'on règle ça Ça, c'est un acte. Et vous, vous devez condamner. Il ne faut pas accepter ça. C'est un peu comme ça qu'il est à l'image. C'est comme, comme ça que demain, tout, tout jeune va dire « Oui, pourquoi vous avez fait mon image ?» Oui, il se plaint. Quand il a demandé, on lui a bien donné le brassard. On lui a dit « Tu seras capitaine. Ça l'a bien intéressé. » Là, il ne dit rien. Euh, « Tu vas tirer les coups francs. » Il ne dit rien, oui c'est beau. Tu vas tirer les pénaltys. Ah oui, bravo, Ce mois de God, ce mois Kylian. Oui, il ne dit rien, ça lui va très bien. On te donne 71 millions au bout de l'année. Oui, il touche plus que les autres, ça lui dit rien. Mais quand on utilise son image, parce qu'on lui donne, parce qu'il a droit à tous ses privilèges, le mec se plaint, il se fout de la gueule de qui Il se fout de la gueule de qui Il se plaint pourquoi avec tous ces privilèges qu'on lui donne, on doit même utiliser son image 250 000 fois. Quel joueur touche 6 millions de bruits par mois Quel joueur, quel footballeur touche 6 millions de bruits par mois Il n'y a que les Qataris pour donner des pigeons, des vrais pigeons, des pigeons, des pigeons, des pigeons jaunes. Il n'y a que les Qataris pour donner une telle somme à un joueur. Quand on te donne tout ça, tu prends, tu mets dans ta poche, tu es bien content. Tu arrives au rassemblement de l'équipe de France avec les lunettes, on dirait Kevin Costner. Oui, tu, tu es bien content. Mais on dit, on utilise ton image pour la promotion du club. C'est grâce à ça qu'on rentre l'argent. Tu crois qu'on te paye avec quoi Avec l'argent du pétrole Oui, en effet, toi, tu es conscient que les Qataris te payent avec l'argent du pétrole. Ils ne te payent même pas avec l'argent que le Paris Saint-Germain fait rentrer. C'est de ça il s'agit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez Un gamin, on donne tout on utilise son image, il ose se plaindre. Il ose se plaindre. Il croit qu'on lui donne 71 millions d'euros l'année parce qu'il est plus fort que Messi, parce qu'il est plus fort que Ronaldo, parce qu'il est plus fort que Zlatan qui est passé, parce qu'il est plus fort que Cavani qui est passé. Quand le parc de Prince, quand le parc de Prince, on célèbre Kylian Mbappé parce qu'il a marqué, parce qu'il a battu le record de Cavani. Tout un stade le célèbre. Il est bien content lorsqu'on fait ça. Est-ce qu'on a célébré Cavani Lorsque Cavani a battu le record, alors que c'était sur l'air qatari Est-ce qu'on a célébré Zlatan lorsque Zlatan a battu le record, alors que c'était sur l'air qatari Est-ce qu'on a célébré Paoletta lorsqu'il a mis la barre très haute, même si c'était pas sur l'air qatari Mais toi, on te donne tous les privilèges. Tu viens, tu te fous la queue, tu prends la grosse tête, mec. Tu prends le mélange, tu as la grosse tête, la grosse tête même va, va même exploser. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ta grosse tête-là va exploser un jour. Il faut arrêter. Quand on te donne tout cet argent, tu dis oui, c'est moi, Kylian. D'accord Mais on met en image pour la promotion. Bien évidemment, c'est une erreur de la part du PSG d'utiliser un joueur pour faire la promotion du club. D'accord Bien évidemment, c'est une erreur. Mais ce n'est même pas à toi à mettre ça en évidence parce que tu n'es qu'un joueur. Garde ton rôle de joueur. Maintenant, ça démontre à suffisance qu est -ce, qu est -ce, qui est finalement le PSG parce que si un joueur, en une minute, en 30 secondes, va mettre un tweet et que dans la foulée, vous allez enlever, vous allez supprimer la vidéo, ça veut dire que vous êtes des tapettes, vous êtes des... des, des, des, des, des, des, des, des comment je vais dire Le PSG, vous n'êtes rien C'est ça la vérité Vous ne valez rien vous n'avez rien, vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles. C'est pour ça que tous les ans, on vous gagne en huitième de finale, en quart de finale. C'est pour ça que tous les ans, on vous gagne. C'est le karma, vous allez le payer. C'est de ça il s'agit. Oui, oui, vous n'avez pas de respect. Oui, c'est de ça il s'agit. Tu vois un gamin, on lui donne tout l'argent, il ne se plaint pas. Il demande les pénalties, on lui donne. Il demande les coups francs, on lui donne. Il demande les... les, les, les, les, les, les, les, les les, les, les, quoi quoi le, cap, le brassard des capitaine, on lui donne. Et il ose venir se plaindre qu'on a utilisé son image. Frère, on te paye, il a le double du salaire de Lionel Messi, il gagne 41 millions de bruits par an. Et lui, il est à 71 millions. Il a 30, 30 millions de plus que Lionel Messi, alors qu'il n'a même pas la, la moitié du talent de Lionel Messi. Hein? Alors qu'il ne ramène même pas... Quel est le joueur qui ramène autant d'argent au PSG si, quel est le joueur qui, depuis le début... De... Mais je suis énervé, là. Je vais, je vais casser cette télé, là. Quel est le joueur qui, depuis le début de saison, ramène autant d'argent au paysiers C'est Lionel Messi. C'est Lionel Messi. Alors que c'est toi qui as le plus gros salaire. Et tu es là, tu te plains toujours. Tu te plains tous les jours. C'est toi qui fais que le Paris Saint-Germain ne tourne pas rond. Et je vais vous dire pourquoi. Le, le Qatar décide de donner 71 millions à, à, à, à, à Mbappé. Tous les autres joueurs sont là, ils regardent. On dit, OK, quand le... Paris Saint-Germain ne joue pas bien. C'est qui le problème On ne voit pas ce Mbappé. On voit que c'est Lionel Messi. La, les médias français s'achant sur Lionel Messi. Quand le Paris Saint-Germain est mal, on voit ce Lionel Messi. Je lisais encore un article dans la presse ce matin. Je lisais encore un article. Partagez-moi la vidéo. Vous attendez quoi pour partager là C'est même quoi avec vous Vous avez un problème avec moi aujourd'hui ou quoi Ou je ne parle même plus Non, je suis énervé. Je suis énervé. J'aime pas ça. Je voyais encore un article aujourd'hui. Euh, où les gens disent oui Lionel Messi depuis qu'il est rentré de la Coupe du Monde et, il n'a il a, il a, il a pas fait ceci ses stats sont mauvais machin truc avant la Coupe du Monde ses stats étaient bons avant la Coupe du Monde les stats de tous les joueurs parisiens étaient bons après la Coupe du Monde quels sont quels joueurs du Paris Saint-Germain tu peux me sortir aujourd'hui tu me dis qu'il a des bons stats Mbappé quand euh, Lyon Gagne le Paris Saint-Germain au parc de points. Mbappé est sur le stade, il est sur le stade. Quand le Bayern vous atomise 2-0 à Munich, Mbappé est sur le stade. Il ne tire même pas une fois au but. Il ne tire même pas une fois au but. Arrêtez un peu ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On en a marre. Hein? Je ne suis pas content parce qu'on a utilisé. Tu n'as pas déjà le droit à l'image individuelle. D'accord Et tu te plains. Tu te plains pourquoi Si tu n'as pas le droit à l'image individuelle. Et aussi, les moutons du Paris Saint-Germain, eux aussi, ils enlèvent directement la vidéo. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de couilles. Eux-mêmes, ils n'ont pas de couilles parce que le mec, pour, pour rappeler aux, autres, aux uns aux autres, il n'a pas le droit à l'image individuelle. Comme je vous l'ai expliqué en préambule de ce direct, je vous ai dit que dans tous les clubs au monde, tant que les joueurs sont dans l'exercice de leur métier, ils ont signé un contrat. D'accord Tant qu'ils sont dans l'exercice de leur métier, c'est-à-dire. Au, au, au, au stade de match et au camp d'entraînement le club a le droit d'utiliser toutes les images toutes, toutes les images qu'ils font là-bas pour leur marketing c'est pour ça que le club les clubs vous payent cher mes chers amis quel joueur gagne 6 millions de bruits par an tu te plains il faut arrêter ça il faut arrêter il faut arrêter c'est de ça il s'agit je voulais commencer par ce dossier Mbappé et je, et je vous ai même dit je vous dis et je vous dis la vérité le problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est qu'il y a Mbappé, ce n'est pas deux personnes. Ce n'est pas Messi comme on veut vous le faire croire. Ce n'est pas Lionel Messi. Lionel Messi, c'est un joueur jusqu'à ce que encore trois ans, il sera au top. C'est le goût, c'est le, le suprême, c'est le dieu du ballon, si on peut appeler ça. C'est un Messi comme son nom l'indique. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Quand je vois les supporters parisiens, qui ne respecte pas ce dieu du football, ce, ce, ce, ce, ce mec, ce, ce génie qui ne respecte pas, j'ai envie de dire, mais écoute, mais je vais vous dire, le problème de, de, de Paris en fait, c'est Mbappé, pourquoi? Regardez, tu signes un contrat, on te donne 71 millions, tu demandes que tu dois tirer les pénaltys. Alors que tu sais pertinemment que le tigre de pénalty assermenté de l'équipe, c'est ton complice Neymar. Parce que quand Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain, tu étais derrière lui, il était derrière Neymar comme un petit chien qui suit son maître. Et lorsque le président qualifie tes convo dans son bureau pour signer le nouveau contrat, tu prends les pénalties, tu dis tu vas tirer les pénaltys, sachant que c'est ton meilleur pote. Non, tu as tiré tu as tiré dans le dos de Neymar et ce n'est pas juste. Parce que vous vous, vous plaignez toujours. Pourquoi le Paris Saint-Germain ne tourne pas rond C'est à cause des comportements comme ça. Aujourd'hui, Kylian Mbappé pose problème au Parc des Princes. Il pose problème dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Mais les gens ne vous le diront pas. Je vous le dis parce que moi, je suis souvent là-bas. Parce que je vais souvent. Je vais et j'ai les informations. Lui, Kylian Mbappé, pose problème. Parce que le mec, il a demandé l'argent on lui a donné. C'est son argent, il a le droit de négocier. S'il négocie bien, tant mieux. Mais par contre... Lorsque tu vas shipper les pénaltys à ton ami Neymar, et, et rappelez-vous de l'image qu'il a montré un jour, en train de discuter les pénaltys à Neymar, et bousculer Lionel Messi pour aller prendre le ballon. Vous croyez que les autres joueurs-là, ils sont bêtes Vous croyez qu'ils doivent être contents de jouer avec lui Vous croyez vraiment qu'ils doivent être contents C'est pour ça que vous voyez le Paris Saint-Germain ne tourne pas grand. Oui, oui. Au match de coupe contre Kassel, une équipe de 6e division une équipe de 8e division du championnat de France. Ça veut dire que c'est des boulangers, c'est des, des vigiles et tout. Mbappé dit à son entraîneur Je vais jouer, je veux jouer 90 minutes parce que je voudrais que le lendemain, que toute la presse parle de moi. Parce que je vais marquer, euh, euh, je veux marquer 5 buts contre des, des, des, des boulangers qui, qui ont travaillé même jusqu'à 14h le jour du match. Et Galtier aussi, con qu'il est, il accepte. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit À un moment donné, il faut, il faut arrêter ça Moi, je ne cautionne pas des comportements comme ça Je vois des gens qui, qui, qui, qui, qui, qui sur les réseaux sociaux Qui applaudissent « Oui, Mbappé, le boss !» Il n'est boss de rien Il n'est boss de rien C'est un inconscient, c'est un indiscipliné C'est un très grand journaliste Surtout pas dire que j'ai dit qu'il ne sait pas jouer au ballon C'est un très très grand joueur C'est un très très bon communicant il a Il maîtrise la communication mais malheureusement, ce n'est pas un leader. Et je vous le dis parce que je sais. Parce que ceux qui savent, le savent. Qu'il n'est pas un leader. Un leader a une qualité. Il faut une qualité essentielle chez un leader. C'est l'empathie. Et Mbappé n'a pas l'empathie. Mbappé, c'est un égocentrique. C'est un égoïste. C'est un... Lui, il ne pense qu'à lui. Même il est là, il va vous dire qu'il pense à vous. Il ne pense qu'à lui. Oui, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. J'ai dit oui, c'est ça la vérité. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Un mec, qui se plaint. Tu te plains pourquoi Tu te plains pourquoi Tu te plains pourquoi hein? Où sont l'éthique, les valeurs morales même Tu peux communiquer avec ton club sans avoir besoin de le faire sur, sur les réseaux sociaux il n'a plus le numéro du président du Paris Saint-Germain, il n'a plus le numéro de Campos, il n'a plus le numéro du président délégué, il n'a plus le numéro de Galtier, il n'a plus le numéro de qui. Il a le numéro du qu'il appelle même l'émis du Qatar, qui est le grand, patron qui, le, le, le, le grand patron qui vient déranger les gens avec leur argent, du pétrole dans le football. On ne comprend même pas ce championnat où un pays est propriétaire d'un club. La FIFA devrait se saisir de cette histoire. Et on, et on reste ça de la carte, on n'en parle plus. Vous, où est la concurrence finalement Si un pays comme le Qatar est propriétaire d'un club du championnat de France, il faut arrêter. Même le Manchester City, ce n'est pas un pays, c'est un propriétaire privé. Chelsea, c'est un propriétaire privé. Et, et, et, le L'Oréal, Barça, c'est des grosses institutions. Ce n'est même pas à vendre. Ce n'est même pas à vendre. D'accord Mais on nous amène à un pays qui vient qui vient en France pour les rapports de coopération entre la France et le Qatar. C'est pour ça qu'ils ont pris le Paris Saint-Germain. Vous croyez qu'on n'est pas au courant Les histoires de, de, de tricherie avec les arbitres que vous payez tous les jours là. J'ai vu des matchs où on ne nous a pas montré, la bas ne nous a pas montré les ralentis parce que ça favorisait le Paris Saint-Germain. Il faut arrêter ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter. C'est ça la vérité. Depuis qu'un pays même, la FIFA doit, doit revoir cette histoire. Le Paris Saint-Germain appartient à l'ennemi du Qatar, c'est-à-dire le président du Qatar. Le président, il prend l'argent de tout un pays, de l'argent qu'ils qu il, qu exploitent. Les Pakistanais là-bas, ils les entassent, ils les entassent dans des chambres pour travailler comme des, des, des, des, des esclaves. C'est tout l'argent là qu'ils prennent pour venir euh, euh, distribuer au Paris Saint-Germain comme si c'était eux les dieux du monde. Il faut arrêter ça, il faut arrêter, il faut arrêter ça, il faut arrêter... Il faut arrêter, on est au courant. Il faut arrêter. Déjà, un pays ne doit pas être propriétaire d'un club. Ça ne se fait pas. Moi, je vais aller maintenant demander euh, à quel pays, même ils ont même l'argent, je ne sais même pas. Peut-être le Cameroun. Il a demandé au Cameroun de venir acheter Marseille. Voilà, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça, en fait, la réalité. C'est ça qui me révolte. Parce que le Qatar n'a pas fait du bien au football européen. Le Qatar n'a pas fait du bien. Je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas fait du bien en venant racheter le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que vous voyez, tous les ans, et je vous le dis, regardez bien, enregistrez cette vidéo, c'est pour ça que vous le voyez, tous les ans, le Paris Saint-Germain est éliminé. Et je vous dis une vérité aujourd'hui. Tant que, tant que, retenez bien, prenez vos téléphones, vous enregistrez cette partie. Prenez vos téléphones. Je dis ceci, tant que le Qatar est propriétaire du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain ne gagnera pas la Ligue des Champions. Terminé. Et je ne discute même pas. Je vous dis tout de suite, je ne discute pas. Ça sera ça. Pourquoi Je vais vous dire dans la vie. Dans la vie, vous êtes méchant. Vous faites des mauvaises choses. Ça marche, ça marche, ça marche. Mais un jour, vous tombez malade. On dit, tel, il a telle maladie. Il souffre. On vous voit, vous devenez squelettique. C'est tout le monde qui dit, ah non, ah non. Mais, dans votre tête, vous êtes en train de payer tout le mal que vous avez fait par le passé, dont on vous félicitait. Et c'est ce, ce qui se passe aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Le Qatar est arrivé, le Qatar c'est un pays, tout ce que vous voyez là, les El Khalafi, le président là, ce n'est pas lui qui a l'argent, hein. lui il est juste un commissionnaire, lui il est juste là, c'est un commissionnaire, c'est un clown. C'est un clown, je dis bien c'est un clown, lui, oui oui. Le Kalafi, là, c'est un clou aussi. Dans lui, il n'a pas d'argent. C'est l'émir, l'émir, le, le, le, le, le président, lui qui dirige le Qatar, c'est lui qui a le Paris Saint-Germain. Donc, ils sortent l'argent du pétrole sans réfléchir, ils mettent là-bas, ils s'en foutent. Et aujourd'hui, oh, arrêtez aussi de m'appeler maintenant. Là. Et aujourd'hui, ils. Et aujourd'hui. Oui, ils visent la présidence de l'UEFA. Il Peut-être ils vont acheter, parce qu'avec l'argent, ils achètent tout. Ils ont déjà acheté la Coupe du Monde. Il va acheter la présidence de l'UEFA, ça va donner quoi Lorsque le président du Rial, le président de, de Barcelone, on dit, on va faire les trucs des clubs, pour essayer de protéger les clubs, pour faire rentrer beaucoup d'argent, parce que l'UFA nous suce, parce que tous ces gens nous sucent. Il s'est opposé parce qu'ils savent qu'ils achètent tout. Oui, le président du Paris Saint-Germain s'est opposé. C'est pour ça qu'il ne s'entend pas avec Ruminiguen. C'est pour ça qu'il ne s'entendait pas avec Rumini au Bayern de Munich. C'est pour ça qu'il ne s'entendra pas avec Oliver Kahn qui est aujourd'hui au Bayern de Munich. C'est pour ça que vous voyez le Bayern de Munich, c'est l'ennemi du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que vous voyez le Real de Madrid, c'est l'ennemi du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que vous voyez Barcelone, c'est l'ennemi du Paris Saint-Germain. Quand tous ces clubs rencontrent le Paris Saint-Germain, ils vont seulement les atomiser. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Le Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit, ne gagnera pas la Champions League tant que le Qatar est président. Pourquoi Parce bah, qu'ils sont construits un karma qui est là. Le karma qui se sont construits est là. Imaginez, imaginez, le Qatar arrive. Neymar est au, à Barcelone. Ils vont comme des, des, des, des, des, des, des... comment on appelle ça Comme des gigolos. Ils vont par derrière Neymar n'avait pas l'intention de quitter le Paris-Barcelone. Euh, ils vont par derrière, ils donnent des millions à Neymar pour qu'il parte. Là où personne ne pouvait donner, ils ont donné près de 220-300 millions. On n'avait jamais vu dans l'histoire du football. Ok, ça ils le font, je te prends le nez. Ça, ils le prennent. Messi, Barcelone est incapable d'affilier Messi. Pendant que Messi est en train de pleurer en conférence de presse, ils ont déjà envoyé un avion à Barcelone pour aller chercher Messi. Ils donnent des millions. Messi vient. On ne dit rien. Mbappé, en début d'année, il y a deux ans, donne un accord de principe au Real de Madrid. Il leur dit, l'an prochain, je viens chez vous. Il avait même déjà paraffé. Il est même parti à Madrid faire la visite. Tout. Il a même visité déjà une villa où il devait habiter. Qu'est-ce qui se passe au dernier moment? Le Qatar, pour gâter tout, il sortent un chèque où ils disent il dit à Mbappé, tu avais 30 millions, 30 millions d'euros par an, on va doubler. En doublant même ces 60 millions d'euros, Mbappé leur dit, je pars. Ils disent, on, on, on ajoute 11 millions. Ils passent de 30 millions d'euros à 71 millions d'euros par an. Vous avez vu ça dans quelle boîte au monde Il faut être Bill Gates, je ne sais pas. Vous avez vu ça dans quelle boîte Je n'ai jamais vu. C'est impensable. On ne peut pas augmenter le salaire d'un joueur de plus de la moitié, sachant que tu as des goûtes comme Lionel Messi, comme Neymar, qui sont à cette moitié. Ça veut dire que, quelque part, le Qatar n'a pas respecté les Messi, les Neymar. Et vous voulez que l'équipe retrouve un équilibre Vous voulez que l'équipe retrouve un équilibre ou vous, voulez que je, ou vous voulez que je ne parle pas de ça Hein Moi, je, je rigole quand je vous entends. Aujourd'hui, ils ne gagneront rien. Je dis, et c'est comme ça. Oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça la vérité. Hein? Vous voulez que je parle de qui De Lionel Messi, je devais parler de ça. Je vais parler de ça. Je vais parler de Lionel Messi. Je vais parler. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, la presse française s'acharne sur lui. La presse, les médias français s'acharnent sur lui. Ces gars n'ont rien à prouver. C'est l'équipe, le Paris Saint-Germain, c'est eux, ils sont nuls. Nuls de nuls de nuls. Gaïtier est nul. Campos est nul. Quand vous donnez 71 millions à un joueur l'année et que le deuxième touche à moitié, quand il n'y a pas de résultats, on prend qui Il faut s'acharner sur qui Il faut s'acharner sur qui Sur les moins chers, parce que c'est des étrangers, parce que c'est des argentins qui vous ont plié en Coupe du Monde. C'est ça la vérité, il faut dire la vérité. Oui, vous acharnez sur Neymar parce qu'il va acheter le McDo à 22h pour manger. Oui, il est chez lui, il va acheter le McDo et puis quoi. Et lorsqu'il va même acheter le McDo, Kylian Mbappé a il dit oui, si les joueurs mangent bien, ils dorment bien. Mais frère, tu es qui pour parler de Neymar comme ça Tu es qui pour parler de Messi comme ça Il faut arrêter, reste dans son rôle. Et c'est pour ça que je vous, donne, je vous prouve que là, il n'est pas, pas dit d'être leader, d'être capitaine d'une équipe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Néma va faire là, c'est toute la presse qui, qui se mêle, c'est Galtier qui se mêle, c'est Campos qui se mêle. Mais là, depuis que Mbappé a fait la sortie, tous sont muets Comme les moumous comme on dit chez nous là, comme les gens qui n'ont pas la parole. ce de ça, il s'agit. bon Bonjour, bonjour, euh, bonjour euh, Lionel. Excuse-moi, je suis fâché. Je suis fâché. Oui oui oui oui je suis fâché. Salut, comment vas-tu Bon. <rire> tu, tu as, as dit tellement de choses. Je suis fâché, Claude François. C'est la liberté euh... mon frère. C'est pas parce qu'on te donne des milliards qu'on ne doit pas respecter ta liberté individuelle. L'image, euh... pas l'image. Bon. Allons-y étape par étape parce qu'on parle tous. Attends. Ouais, Attends. Tu commences. Je peux prendre. Je, je veux, oh, je veux bah, dire bah. ceci. déjà euh, de prime abord, je veux tréser quelque chose je suis massé dans le sang et dans les veines un. ça c'est bon c'est moi euh, et de deux hum? deux de de... je pense pour moi que mbappé n'aura jamais il n'aura je dis bien jamais pour moi je pense parce que Bappé doit être maintenir de mettre des points et je, je pense que, que... que... François, coupe ton micro quand tu ne parles pas encore. Ah non, Je pense pour moi que ma Vas-y, vas-y. OK, c'est bon. Je dis je pense moi que Mbappé n'aura jamais les qualités de la qualité Et je pense encore pour moi ma... Moi, que pour finir sur ce plan, que Ousmane Dembélé, est presque plus fort que Kylian Mbappé. Ça, c'est ça, ça, mon préambule. Une fois que j'ai dit ceci, pour avoir joué football à un certain niveau, tu devrais savoir quelque chose. Là, tu parles plus avec un raisonnement, avec un raisonnement plus émotionnel que rationnel. Je te dis quelque chose. Dans un, les, les, un, un, un endroit, ils ont, ils ont dit ceci. Le contrat, c'est un accord tacite entre deux ou plusieurs parties. Tacite, ça veut dire. écrit. Actuellement, ça, personne ne peut nous dire la valeur du contrat de mariage. Moi, j'insiste sur ça. C'est toi qui venais de finir un exemple, il avait 30 ans, et, et jusque-là, si Daniel Riolo, ouvre sa bouche, il dit. Que, que même le contrat qu'on doit planter, ce n'est pas ça. Parce qu'on a peur que si son présentait vraiment le contrat de ce gars, ça devait choquer le commun des montagnes. C'est pour dire quoi Pour dire que la valeur de ce contrat, personne ne sait. Et une fois que je dis ceci, je dis ceci, je dis cela. Vous savez que je n'a pas d'argent, non Il a des conseils, et ses avocats. Faites attention quand vous dites des choses. Faites attention. Ce petit, pour moi, pour moi, il est de... Je ne veux pas se comporter comme ça, mais je dis ceci. C'est un enfant qui est assez intelligent et assez bien entouré. S'il réclame ça, ça veut dire qu'il a une éthique. Ça... Pour moi, ça voudrait dire qu'il le fait de droit. Retenez ça bien. Vous dites que. Parce qu'il y a ce qu'on appelle. Tu as expliqué beaucoup de choses. Appelle... Ce tu ça expliqué, que... Là, on appelle ça un apport collectif. Ça veut dire quoi Il y a les, les, les, les, les, les, les sportifs doivent aller saluer les fans. Les sportifs doivent passer les journées, aller faire des trucs caritatifs dans les écoles, dans les offres et tout. Il y ce qu'on appelle les journées d'éducation. Ils doivent le faire. On appelle ça accord collectif. C'est un accord que les, les, les joueurs signent tous ensemble et le club les verse l'argent, le club verse une somme pour eux. Mais, tu es bien conscient, Tu ne fais que le 10, que le PSG, ce n'est pas une inscription Donc, tu ne sais pas ce qu'on appelle ce gars. leur venir dire. Je dis, je dis encore, la, L'attitude n'est pas la bonne, mais je vous dis que ceux un sont des gens qu'ils ne pourraient pas se permettre de faire cette chose, de se déclarer comme ça, sans avoir le droit. Je vais finir pour laisser la parole au grand frère en disant ceci. Une des choses qui me fascine sur ce jeune sportif c'est la capacité à mettre le doigt. C'est la capacité à mettre le doigt sur les problèmes sociaux dont plusieurs ignorent. Et je vais te dire, euh, que, que, que, notre football est géré par les incompétents et les idiots. Je le dis en mon division. Et ce petit a bien compris ça. D'où il est sien comme ça. je dis sur Le football, à l'échelle, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça se fait que le président de la FIFA, tu parles de quelque chose que le Qatar se saisit de la France, il dit ça. Monsieur, le président de la FIFA vit aujourd'hui au jeu de Qatar. Ça peut, peut tout être dit. Il a été réélu là-bas au Kenya, absolument applaudissement. Son confrère de l'EF a été réélu jusqu'en 2027, de ses de, frères, de, pour de, applaudissement. Tu penses que ces gars, ces gars, ces gars, ces gars, ces gars ils, ils, ils pensent, au ils pensent à, à, à travailler pour le football. Quelques-uns, ne pas naïf, mais soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Le football, quand tu suis Romain Molina, quand tu lis ses livres, tu, tu, tu, tu suis le qui dirige les lecteurs, mais c'est des inconscients d'un de, de, de, niveau que tu n'as même pas, pas idée. Vous plaignez ce petit. Il vous montre, il vous montre, il vous montre, le, le, le, le, le, le. il vous montre, le, la, là, il vous montre, il vous montre son droit. Je dis, je dis ceci, cet enfant, le, le, je condamne son attitude, parce que quand tu es un club, tu es société, dont tu, tu es salarié de ce club. Mais je dis ceci, ce, ce, cet enfant, comme cela, ça veut dire quelque part, il l'a, et quelque part c'est quoi C'est sur le plan juridique, parce que, parce que dans ces, dans ces, dans ces choses-là, seul, seul, ce qui est qu écrit sur son contrat est signé par les deux parties de contre. Et je peux finir je chute. Personne ne peut nous dire de façon claire la valeur du contrat. Ok, merci. Euh, je vais déjà prendre Claude François avant de, de répondre sur tout ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Euh, Claude François, si tu es là, si tu peux intervenir. Si voilà, je t'écoute. Ouais. Non, mais après, je, depuis hier, tu, es, tu, tu mets trop les organes. Il faut ramener, il faut ramener, il faut ramener le, cette situation à quelque chose de très purement formel. Le, le droit à l'image est un droit fondamental, une liberté fondamentale. C'est-à-dire que, voilà, si tu n'as pas cédé l'exploitation de ton image à quelqu'un, concédé l'exploitation de ton image à quelqu'un, il n'a pas le droit de l'utiliser. Oui. Même s'il est ton patron. Même en entreprise. C'est-à-dire que tu, tu peux être dans un truc, on prend une photo, tu, tu pourquoi on va te demander si tu acceptes qu'on la publie. Même dans une entreprise normale. Donc, c'est pas parce que voilà, c'est pas parce qu'on est milliardaire et qu'on te verse l'argent comme on, on peut se permettre de mettre la main, de capter ou de d'accaparer ton image. Et il est sur ce terrain, il est sur le plan du droit, purement, sur le plan juridique comme... Euh, <rire> Exclusivement. Qu'on arrête de... Exclusivement. Okay. Le du le, les, les, les, les, les porte-monnaie ne remplace pas les droits. N'efface pas les okay. droits que l'on peut, qu peut exiger. Je vais... Pour mettre l'eau dans ce que le grand frère dit, rappelez-vous que dès que le Messie avait été annoncé par le Seigneur, à la seconde, qui suivait, qu'est-ce qui se passe comme nous On a vu des grandes grues comme ça. Qu'est-ce qu'on fait son, On enlève son... On enlève ses... Pourquoi Je suis d'accord. Maintenant, je vais, je vais vous répondre, tous les deux, parce qu'effectivement, j'attendais que Claude de Sanaga complète dans le même sens que toi parce que je, voilà, je savais que c'est ce qu'il allait dire, parce que lorsqu'il est monté, il disait ça. Je vais vous dire quelque chose, c'est que vous avez parlé par rapport au droit à l'image. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, ça, c'est dans un autre contexte. Ça, c'est dans le contexte général. Le footballeur, le, le footballeur son image, c'est ce que le club exploite en premier pour pouvoir se faire rentrer les sous. Tu comprends? C'est ce que le club exploite en premier lorsqu'on prend un Lionel Messi. Parce qu'on sait que l'image de Lionel Messi va faire vendre. Lorsqu'on prend un Neymar, c'est parce qu'on sait que c'est l'image de Neymar qui va faire vendre. Donc, dans le cadre du sport, du football, toutes les activités qui sont dans le cadre du. qui rentrent dans un cadre officiel, le club a tous les droits. Ça veut dire. Quoi? Non, du non, tout, du tout. Non, non, non, non. Attends, non, tu t'arrêtes du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 -moi là, c'est dans, la... je... dans le cadre du travail. Oui, là, on est dans, non, est... On est... Rameau, Rameau, Rameau. Rameau. dans le cadre polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, l'image polémique, c'est polémique, l'image polémique, l'image en polémique, l'image polémique, l'image en, en polémique, l'image de, de, de vendre son image partiellement ou totalement, et je vais te dire majoritairement, ces gros mascottantes-là, ils vendent, ils donnent l'image partiellement au club. Le droit à l'image, est-ce que tu as expliqué là? C'est plus les publics, c'est plus le les, les, les marketing. Ce que tu as dit actuellement, c'est le marketing. Accord politique c'est quoi? C'est ce qui concerne tout le monde. C'est Acc un, un accord collectif. C'est un accord collectif. Ce qui fait que, que ce les scènes d'entraînement, que ce les matchs, Quand le club a le droit de dire de, de sur les de là-bas. Maintenant, comme ces gens savent qui pèse, qui s'est fait, ils pèse, ils il il, il te dit, il ne... Mais une des choses qui a fait ce qu'il a dit, c'est quoi Il a dit que vous voulez entrer dans ce truc-là. Laisse-moi te dire. Je te dis parce que notre enseignant, notre enseignant était un avocat de plusieurs joueurs. Il nous a expliqué. Le... Ce que Ikezi, le corps d'Ekadi, avec son, sa femme qui est si femme-là, qui agent-là, parce qu'elle demandait déjà que, elle voulait carrément qu'Ekadi cède 20% de son image. Tu peux lui le dire aujourd'hui parce que c'est ça, c'est écrit. Non, mais je crois qu'il ne faut pas, pas qu'on mélange tout. Écoutez bien ce que je dis. Dans le football, lorsque les joueurs signent dans une équipe, toutes les activités qui rentrent dans le cadre du contrat qu'ils ont signé, c'est-à-dire les entraînements, mm. les journées, les journées de qui vont voir euh, les jeunes ou ceci, tout ce que c'est le club, tout ce qui rentre dans le cadre de leur boulot, le club a le droit sur ça. ça, ça pas tous les non, joueurs. Non non non. Attends, je Je, précise pas moi. Tout les je, continue, je continue. Attends, laissez-moi préciser. Ça veut dire quoi À partir du moment où il y a par exemple une journée de marketing organisée par le club, le joueur ne peut pas dire « Je ne veux pas que vous me filmez dans la journée » parce que ça rentre dans le cadre. Écoutez-moi bien. Ça rentre dans le cadre de ces activités. S'il y a par exemple une journée au Parc du Prince qui rentre dans le cadre de leur boulot, le joueur n'a pas dit. Par contre, quand le Je vais te prendre le mot. te prendre mot. Je continue quand le joueur quitte, lorsqu'il sort du camp des loges, lorsqu'il sort du parc des presses, lorsqu'il sort de la journée dédicace, son droit à l'image, il peut, à partir de là, le club n'a plus rien à voir dessus. Je vais préciser, je vais aller plus loin. Voilà, et c'est ce que je fais depuis ce matin, depuis hier. Je vais vous lire quelque chose pour vous prouver que ce que je dis, je ne suis pas en train d'inventer. Dans le com communauté de Kilan Mbappé, il dit ceci. Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club. Bon, ça, je vais épargner. Il dit cela ressemblerait, il dit la vidéo qu'on a mis ressemblerait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Ça veut dire quoi Que lors d'une journée marketing du club, le club avait déjà le droit à ces images. Je continue. C'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il veut dire dans le truc. Non, non, non. non. Il dit laisse laisse-moi coincé. Laisse-moi coincé. Laisse-moi Plus loin. Il dit, enfin, il dit, voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Ça veut tout dire. Voilà pourquoi je, aller. je me bats pour l'image sur les droits individuels. Ça veut dire que ces droits, il ne les a pas. Vous n'allez pas trouver le contraire. des du Rambo, Côte du Rambo, Côte du Rambo. Tu viens de Tu viens de Tu viens de Attends, tu viens de faire un test. Je Quel est le temps verbal qui prédomine dans ce... Non, c'est... Bon, finalement, Toulouse, de... ça veut dire que tu as pas... Je peux te réduire tout ce qu'il a écrit, frère. A a écrit, frère. Oui, je sais ça. Je vais te poser une question. Quel est le temps verbal qui prédomine dans ce... Dans ce... qui Dans ce... Dans On va pas rater d... dans le temps verbal Non, attends, attends. attends C'est le français. Attendez. Le, en, en droit. En droit, les mots... Oui, en fait. oui. Mais là, il n'a plus... Les mots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 de l'objectif final de ce qu'on faisait. Oui. Mais le club... Voilà, je voilà au créneau. À un moment donné, je crois qu'on mélange un peu tout. Hein. Le club a le droit, dans le cadre d'une campagne publicitaire, d'utiliser euh, euh, euh, l'image de Sadi. il Ils peuvent mettre une vidéo où les gars sont en train de jouer. Où les gars sont en train de... Ils ont le droit. Tant que le, la vie était prise dans Rambaud. un contexte légal. C'est ça, il s'agit. Quand on arrive quand on arrive oui. au niveau des médecines, les masses égales, fais attention. Et si tu veux... Non, je ne vais pas, pas faire dirais... attention. Ah, non, non, je non, non, je non attends, tu te prends la Si il tu le veux... Dit. Oh... oh. Il faut écoute, écoute ce que je te dis. Quand on arrive à ce niveau, si tu veux, je te dirai, quand n'importe quel avocat tu te renseignes dans la question. Fais très attention. Quand on arrive à ce au niveau de ces gars, les droits, l'image, c'est pas comme vous pensez. Je pèse mes mots. C'est pas comme okay. vous pensez. Ok. Attends, Lionel, précision, parce que j'aime pas parler dans le vide. La loi l'amour numéro 2004-1366 du 15 décembre 2004 stipule la notion d'image collective veut que, quand un joueur intègre un collectif, un club ou une sélection, il lui donne le droit d'utiliser son image. Voilà. Très bien. On est discuté les quoi. gars. On est attends, attends, attends, La loi. calme-toi, calme-toi, calme, oh, Tu viens de lire une loi, attends. attends, calme calme calme tu veux de lire une loi. Moi, je parle de ça, coach Rambo. Oh, je vais pas, parler, ça ça Ce que, tu... que tu dis là, ce que oui, tu dis ça, c'est l'accord collectif. Tu viens de lister Très bien. Je suis d'accord. Je te précise encore ce qu'il a dit. Je te précise encore ce qu'il a dit. Mais Attends. Attends. Attends. Attends. Quoi Je moi à vivre. vas un petit temps toujours à ce niveau et très bien comme tu veux prendre la loi tu connais les montages financiers que font les, les agents pour contourner la, la, la loi sur le pourcentage et là, sur les royalties parce que en tant que c'est les royalties sur les royalties de ce qui touche quand ils va en jour, je pense que les lois sont respectées dans le mandat je tiens te préciser ceci pour laisser la, la, la parole à celui qui vient d'arriver que quand on quand on arrive. Moi, je dis encore quelque chose. Peut-être que tu ne me pas très bien. Je dis ceci. Moi, je si je condamnerai le, le geste du petit, mais je dis ceci. Cet enfant est très malin, très intelligent. Et très dangereux. Il ne peut pas se permettre ça, de faire comme ça. Si, sur si le plan juridique, il peut avoir raison. Mm -hmm. je, depuis mm -hmm. 8 ans, Je te dis que le petit, le fou gamin. Et tu vas me dire j'avais raison. Et je pour finir, je quand on arrive, oui. Niveau... Quel est le il te... Il te... Il te... Il te... tu pour il tu tu tu moi tu m'aurez je vous une question. Quel est l'ambassadeur de quel l'ambassadeur de du pays d'un pays étranger C'est qui C'est qui c'est hein Et c'est celui que c'est Derratti. C'est Derratti. Tu sais pourquoi C'est tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi depuis le pays le monde depuis 10 ans il a qu'il depuis... a... a signé ce contrat, une location de contrat. C'était pas par rapport au au c'est pas par rapport au, salaire, au... Euh, à ce qu'il touche. C'était par rapport à tout ce qui représente le club attention c'est Berati. Donc, le joueur, quand il est tourné, c'est Berati. Parce qu'après sondage, après sondage, son les experts des, des, des, des, des réseaux sociaux disent que c'est le joueur qui, qui laisse. Qui le, euh, parce que le plus pour une bonne un fan base du Paris Cinéma, c'est un nazi, C'est qu'il ne pas. Et apparemment, ces experts disent que c'est le joueur qui, pour l'étranger, Donc, le symbole du Paris Cinéma. Voilà, ça. Comme... Moi, je m'arrête là. Bonsoir, bonsoir bon... à tout le monde. Bonsoir que... Ken. Euh, J'ai vu ton poste et euh, oui, euh, tu as, as sorti les termes de loi et tout, en hein, ce qui concerne le club et tout. Mais je pense que Mbappé de ne... Mbappé, mon fils, comme je l'appelle affectueusement, ne peut pas faire une sortie. <rire> sans pour autant avoir regardé euh, ses droits fondamentaux en tant que joueur individuel et en tant que joueur faisant partie du club de Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si tu te rappelles à Claire Fontaine, il y a eu aussi ce truc de droit à l'image où Mbappé n'a pas voulu faire la photo par rapport à une publicité avec une certaine marque qui ne représentait pas le coxport enfin l'équipe de france le gars dit qu'il ne fait pas il ne fait pas la vidéo il a refusé la, la, Et la petite photo, il a refusé les autres ont fait tout il faut comprendre un truc le problème c'est que le actuellement tu connais les ultras parce que moi je suis dans le groupe des ultras du psg actuellement c'est chaud on est tous des on est on est enfin on est énervé par tout ce qui se passe autour du club on est énervé par les résultats que le club nous produit ces derniers temps on est énervé par plein de choses, par la Ligue des champions, qui ne, enfin, des choses qui n'aboutissent pas malgré le changement d'entraîneur, de tout, tout, tout ce qui se fait. Ça veut dire qu'il y a un gros problème quelque part et tout, et que ce n'est pas forcément les joueurs. C'est comme dans un service de chirurgie. Les internes qui rentrent dans ce service sont à l'image du chef de service. Donc, si le chef de service est négligent, eh ben, tout le reste, ça va se suivre. Je pense que Neymar, si tu était dans un autre club, il se permettrait de faire certains trucs. Non. Après, accepter aussi que les gens... Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que les mecs ont déjà menacé. On dit qu'ils ne vont plus payer les cartes d'abonnement qui coûtent extrêmement cher. Moi, je suis abonné, ça coûte les bonbons. Et quand tu pars acheter un, une place pour aller regarder un match au parc des princes, bonjour, ça coûte les, la peau des fesses en, en ce temps d'inflation. Ça coûte cher. Les gars sont là tous les matchs, tous les déplacements. Donc, ils s'en ont marre des résultats. Donc, les gars grondent. Qu'est-ce qu'ils font Comme Kylian Mbappé, ils n'ont pas nommé Kylian Mbappé capitaine par hasard, hein faut non. Même l'idée même de soins qui a nommé Kylian Mbappé, ce n'est pas parce qu'il aurait pu nommer son, pas chouchou. Oui. son chouchou. Son chouchou, c'est Griezmann, il aurait pu le nommer. Griezmann, il ne l'a pas fait. C'est pour mettre, parce que l'enfant s'est encaissé les coups et il s'est aussi en donné. D'accord Kylian Mbappé, il n'a pas mis là par hasard sur le truc au PSG. Ça, je passe dessus. Comment se fait il qu'on fait la publicité d'une un, équipe Pourquoi on le met lui en avant Et c'est ça qui crée aussi l'animosité au sein du, de, de l'équipe avec les autres joueurs avec les trucs de Messi, parce que l'enfant est tout le temps mis en avant, indépendamment de sa volonté, en fait. Il n'a pas demandé à être en avant tout le temps. Mais lui, il fait son rôle en tant que joueur, en tant que, en tant que ce joueur-là, qui sait que les, les, les, les fans se déplacent. Et que quand le match n'est pas à, à, à, à l'attente de, de, de, de, de ce que nous, on veut, mais il vient s'excuser. Le club, maintenant, utilise son image pour pouvoir amadouer les gens pour qu'on puisse se réabonner. Parce que les gars sont, ont demandé... Une, un face to face avec les dirigeants du PSG pour savoir ce qu'il en est et les gars ont dit qu'ils ne vont pas renouveler les abonnements dans la vidéo sort là d'emblée comme ça la darda parce que ils se disent que comme les gens ont une bonne ont une, une meilleure image de Mbappé et tout c'est tout, tout et tout et que même s'il perdait perdent et que le gars prend le, le temps d'aller discuter avec les les les les, les, les, les, euh, les fans et tout et tout et tout ben ils vont utiliser son image. S'il y, y avait tout le groupe, moi je pense que ça n'aurait pas créé une polémique. S'il y avait vraiment tout le groupe, okay. que ce soit mes cinémas et tous les autres. Ok. okay. Ouais, non, mais moi j'ai une autre lecture. Hein. Attends. La bas vra... <rire> le... je parle après toi, vas-y. Laisse un peu placer. Ouais, non, mais j'ai toute une autre, une autre lecture. Le petit a ah, utilisé une. Paris voulait le consécuter parce que il a envie de partir, oui, la, il, la réalité la, il y a ça aussi il ils ont fait ça. la campagne pour 23, 24 et le petit est vénére il y a ça c'est parce qu'il sait que ça va un peu faire un caillou dans, la, dans, dans, la dans bruit, les dessous le de du réel ça, de, ça, ma, ça, de ma vie et ça, le oui. petit, on a déjà presque tout fait là là là là on vient jeter un, un, un grand cheveu dans la soupe écoute bien son, faire son de... discours après le match où il a dit que quand tu as une équipe qui si en veut ces derniers temps et il, a, il le dit hein il a dit, on a fait à notre niveau. Même quand ils ont, on a joué à la Ligue de quand on a joué contre le Bayern de Munich, ouais. il a dit, on a fait ce qu'on pouvait. Et même quand il le dit, quand on, il a fait son match avec le ouais. de France. Putain, Rambo, le coach Rambo, c'est un supporter du PSG qui ne se dit pas son nom. Donc, c'est pour ça qu'il a dit. J'en ai pas, pas, pas toi, compris aujourd'hui l'équipe que tu supportes vraiment. Non, en mais en cas, regarde, il y a je eu le monde. Coco. Attends, attends, je, je vais te répondre. David, parce que tu sors trop sur mon enfant, là, le Jacques. C'est un enfant qui. Vas-y, termine. L'autre, tu viens d'abord go la soirée. Est-ce que tu m'as invité Quand l'enfant ouais. go... pose un acte, c'est un enfant qui est très réfléchi, très intelligent. Ouais. Ouais. Écoute bien son discours depuis qu'il est capitaine de l'équipe de France. Tu as entendu comment le petit a parlé. Écoute, c'est un enfant qui, quand il pose un acte et tout, il a déjà réfléchi au... à tous les retombées, à savoir quels sont ses droits. Où, où, où il doit marcher, comment il doit faire. Le petit a une armée à côté de lui pour défendre ses droits. Donc, c'est okay. le petit qui oh, Attends, attends, attends. Moi aussi, je ne réponds pas. Je vais m'en parler. Quand tu rambo, c'est normal que dans la vidéo, il n'y ait pas Nema. D'accord. Pourquoi Coco, laisse-moi te répondre alors. Pourquoi Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Bon, je vais te répondre point par point. Je vais commencer d'abord par le problème qui s'est posé avec, en équipe de France. En équipe de France, il n'était pas question. Kylian, il a refusé de faire euh, des photos avec une marque, de trucs. C'était tout simplement parce qu'il estimait que les droits collectifs qui avaient été signés auparavant n'étaient plus, étaient obsolètes. Donc, c'était plus... Donc, il, il invitait non. la fédération à revoir. Et c'est ce que la fédération a fait. Ils ont... Attends, attends, attends, oui, on continue. Non. Ils ont cédé, ils ont revu leur copie. D'accord Ils ont cédé, ils ont revu leur copie. Maintenant, je reviens sur le cas... Du PSG. Oh, oh, avoir, quand On donne non, pas, 71 non. millions de, de francs d'euros par un Ambac. Non, non, ne se plaint pas. Non. Chacun, on le met bien en haut. Tu crois qu'on donne cet argent pourquoi? C'est parce que. il n'a pas demandé le gaz, oui, il négocie son salaire comme un employé qui négocie son contrat. Il n'a demandé, il a pris. Oui, il n'a pas demandé, mais il a pris. Je continue. Mais il ne prend pas pourquoi quoi si tu penses qu'il y a les oui, compétences. Le pour, oui, il, il prend. prend. Quand, tu la, quand, tu, quand tu es une femme, tu prends l'argent d'un homme. Il faut assumer après. Je continue. Oui, il assume su. Oui, il a, oui, il a oui. joué son rôle. Attends, alors, laisse-moi continuer Individu la Personnellement Individuellement et collectivement, c'est différent. Oui, je continue. Donc, quand le Paris saint Germain quand un club de foot investit sur un joueur, c'est pour récupérer, après, ce n'est pas l'argent genre comme le Qatar vous a habitué. Que nous, on donne après, on oublie parce qu'on a l'argent du pétrole. Ça, c'est des choses qui ne marchent pas au Real, à Barcelone, au Bayern de Munich. De deux, quand on, il prend les pénalties, il prend les coups francs, il prend les brassards, ça l'arrange bien parce qu'on le met en avant. D'accord Ça l'arrange. Là, ça l'arrange. Quand le parc de Prince le fait, après son, avoir battu le record de Cabani, ça il se plaint pas parce que ça le met à la lumière. Oui. Mon cher ami, il se plaint parce qu'on a utilisé son image pour faire la publicité. D'accord. Pour 2023 2024, D'accord. Tu sais, tu une période qui n'est pas contractualisée. Les autres sont où Les autres sont où Le record, record qu'il a, qu'il a, a marqué, c'est le record c'est collectif, mais oui, il y a aussi, il a, il a aussi Coco, un côté individuel. Les Coco, autres Coco, sont où dans leur danse latine Coco, je suis en train de continuer. Laisse-moi, je termine, ne me blesse pas. Maintenant, je vais vous oui, sortir ma la, ma loi, ma la ma loi 2004 ma que ma je ma vous ai dit sur les droits à l'image à partir du moment où oui, un joueur interne dans le club. Il y a un alinéa qui se et c'est là où Kylian Mbappé s'appuie pour la oser faire la sortie qu'il a faite parce que se dit bien dans ses droits à l'image que par contre, les clubs ne peuvent pas utiliser... Un seul joueur. Les clubs doivent utiliser minimum 5 joueurs lorsqu'ils veulent faire, par exemple, une campagne comme celle où ils ont mis Kylian Mbappé. Si le Pays Saint-Germain avait mis au moins cinq joueurs dans cette vidéo, ça n'aurait pas posé problème. Parce que moi, quand je... Non, dis, il ne serais jamais sorti. Tu vois, je cherche avant de venir vous dire. Donc, Kylian, donc, tu fais l'économie de ta sortie. Alors. Donc, sur, sur la forme, c'est... Un acte d'indiscipline, mais dans le fond, il peut se défendre et avoir comme vous avez dit tout à l'heure. Tu, tu reviens un peu à ce que le frère, non, non, dit moi je vous pas, mais un joueur, donc, <rire> depuis tout le monde, là, je sais, je je un jour, va attaquer son employeur sur les réseaux sociaux, c'est une faute grave. Oui, il est licencié. Ça, c'est indiscutable. et Il est licencié. Est... les amis. Oui, oui, c'est oui, une faute vrai. grave. Mais c'est fait. Et il est licencié. Oh, bon, okay, ok, ok, ok, Une question, licencié. Une question. Une question. <rire> On ne parle pas de match une tête ou du bain du Baie. du Baie. On parle de Paris. Même la, la sœur qui est là. Je ne sais pas. Comment ça Coco. Voilà son nom la elle est -elle là. Photo, là. Photo. Appelle elle Coco club. Donc, le n'est pas une institution. Donc, le mécanisme institutionnel dans un club répond à certains canons bien précis et connu de tous. Malheureusement, dans un club où elle, elle le sait, les joueurs ne respectent rien. Parce que le président figurant, figurant qui est là, c'est pas Alors, les... le club est sans est, épaisseur. c'est pas C'est les... dans des ordres de première. Lui seul, il a commis les casquettes. Il est ministre du des sports quelque part. Il est dans la de Tennis. Il est il est il Il, il, il, il est est les il, il, il, il, il est jamais temps. là. Vous voulez quoi Il est un... le dire ceci. Le petit Il a compris que ceux qui dirigent le football au niveau des clubs et au niveau, au niveau, au niveau international sont des idiots et des incompétents. Tu dis, tiens, tu as l'air que le club, la FIFA, quel est le domaine Le président de la FIFA où Il vient au Qatar depuis combien d'années Je pense que c'est un hasard. Je pense que c'est un hasard. C'est un hasard. C'est un hasard. C'est un hasard. C'est un hasard. C'est un hasard. C'est un C'est un hasard. C'est un hasard. C'est un bien-être bien Bien-être. C'est même pas une élection, mais elle est élue par applaudissement de 2 jusqu'à 2027. Pourquoi c'est un hasard, ces garçons, les gars, qui ne pensent qu'à qu qu ce qu'il est dans... au milieu de leurs jambes, je te dis, quand tu suis, mon qui connaît le football, et quand tu lis beaucoup de livres, on est dirigé par les incompétents notoires. Et je dis, Nous toi. et je te dis encore, parce que la, ce que la sœur vient de dire, ce gamin ne fera jamais les rêves. Jamais. L'erreur, il dit, va si suivre ce qui qu'elle la 8 ans, comprendre à quel niveau le monsieur là un QI très fort. Moi je disais encore, je suis pas, je moi, je pense que c'est peut pas de dans le sens où Messi vient. Vous pensez que Messi peut être, peut donner peut être à 100%, vous vous donner à 100% quand il y il a un gamin qui vient qui est né quand il n'avait pas quand il Messi cité derrière Messi, mais il bouscule les quoi les, les pénalités, on il le donne tout la voie, Messi ne peut pas, Messi, c'est la joie qui se qui, qui, mais si ce sont les joueurs qui, qui, qui, qui pensent à la fête. À la fête! Mais si on ne peut pas, là, il me dit encore, mon papa n'aura jamais les qualités, je perds encore mes mots, sportivement mais il n'aura jamais les qualités intrinsèques des messieurs ou des Et je précise, mon papa, c'est un gars qui est fabriqué par, qui parle plus par les médias. Parce que si on donnait la, le même traitement médiatique à Ousmane Dembélé, ça c'est mon point de vue, tu peux me tromper. Parce que tu parles peut-être pour moi le sport de Petit, ou bien parce que je suis un parisien, non, non, mais je dis. On est dans cadre purement juridique. Cet enfant ne peut pas fréquenter les drogues. ras rassure toi non, Depuis euh, Monaco. On est là dans un mail. On est là. On est dans un cas où le mec il fait des sorties sur les réseaux sociaux contre son club. C'est une faute, frère. C'est une faute. Très bien. Très bien. Il a accusé quand, quand le président, quand l'ex-président de la fédération française a, a, a, a, a, a, a jeté des lanternes sur une des jambes de footballer, il ne passe pas encore pas pour parler. Il a appelé les médias pour vous parler. Non, mais moi, le problème avec vous, c'est quoi? Ce n'est pas parce que les autres font qu'on va accepter ce que, ce que quelqu'un fait. Non. Moi, je suis là, je suis sur le point du droit. Tu fais des sorties contre ton employeur sur les réseaux sociaux. Même dans les petits contrats qu'on signe souvent dans le haut quartier là, c'est stipulé tout ça. Tu dois préserver l'image de la boîte à l'extérieur. Donc, ne pas faire des sorties contre Je ça. suis d'accord. Je suis d'accord. Mais non, dis que s'il le fait, sachant qu'il a des, des éléments où il pourra peut-être euh, euh, se baser sur ça pour peut-être aussi chercher à attaquer le club, ça c'est un autre débat mais la question c'est est-ce qu'il est, est -ce qu il il a en faute lorsqu'il fait ça la réponse ouais, est oui lui ouais, c'est ça. Ce est... ouais, ce a... ça le problème il est en faute il est en ma faute c'est tout moi c'est ça le débat il est en faute par ma rapport à sa sortie il aurait pu traiter ça en l'actu oui mais c'est il dit ce qu'il a dit je suis d'accord et moi je il dit ce qu'il a dit, ça sortit quand Noël le a fait ça sortie contre Zidane, le petit est passé par tuto, il a parlé, point c'est sa façon de faire, donc acceptons aussi que les gens sont comme ça il faut juste faire attention il faut que Rambo équipe. tu es d'accord que les gens se rendent compte des situations quand ils ont déjà complètement pourri de l'intérieur il ne peut pas sortir en il est en bon temps, il est ce qu'il a dit est sûrement moins pire que ce qu'il a dit à ce monsieur au téléphone, ça je peux vous le dire tu comprends C'est un petit qui vit son temps, il vit sa génération, il utilise l'outil d'aujourd'hui pour... pour, pour comme ça. Et, et, et il va toujours sortir gagnant. Pourquoi Parce que la, la chance qu'il a eue, c'est que le football est gouverné par les incompétents notoires. Quand on parle de football, tu ouais, ne peux pas parler de football. Donc, tu comprends te je pas prends de pas, niveau, je te dis es donc, Tu as déjà passé de l'autre côté, du côté femme, du côté star, tu connais déjà les nouvelles technologies. Si on te remet encore dans le football, dans le contexte d'il y a 30 ans, il y a de là, le tu, vas, tu, vas, tu vas les traiter un à un et tu vas toujours sortir gagnant. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire que tout, tout ce que nous, on apprend aujourd'hui, on apprend aujourd'hui des choses qui ont déjà pourri de l'intérieur. Et c'est aussi. Mais va, rien ne va plus au club. Hein. Rien ne va oui. plus au club. Attention, dans le congrès d'un jour aujourd'hui il y a un gros paragraphe par qui parle de, de, de, de, de pas, la communication la ligue la ligue de la et Barcelone sont déjà en train de de, de de chercher de chercher un un un, un truc dimenter, là, pour faire pour faire entrer, pour faire rapatrier Messi en Espagne ah il y a tellement ah, bah, de trucs mais oui non mais tu vas partir mais tu vas décidé de parler de pas de à parler parce que vous savez les argentins aiment le ballon ça veut dire au delà de l'argent que le Qatar peut donner les argentins c'est des gens qui qui il se découvre quand, quand c'est chaud, quand, quand ça bouillonne, vous comprenez. Mais il euh, n'y a pas de communion entre les fans de Paris, c'est-à-dire le, le, que cette trilogie, fans euh, euh, administrateurs et joueurs n'existent pas à Paris, vous comprenez. C'est-à-dire que les fans crient de très, de très loin, de très très loin, souvent, et l'administration est en train de chercher les Kim Kardashian et les Farel pour, pour prendre des photos. Mais... Ce pas comme ça que ça marche, vous comprenez. Dans les équipes de football, c'est le fan qui est le numéro 1. Hein. Et c'est aussi simple que ça. Moi, la je... preuve, la preuve. Kadachan était à N -N deux jours avant à Arsenal. Mmh. Vous avez vu là où elle a été reçue à, oh, a... à distance, très loin, très loin, très loin. Va... Elle veut dire, quand il a fait lui qu'on donne le maillot, on l'a célèbre lève pas. Non parce que elle n'a certes c'est ça en fait son commerce en fait et c'est ça qui c'est ça qui commence à fatiguer. Et parce que la politique de Paris s'est orientée marketing. C'est tout Marketing. Marketing. Sinon dis-moi. Coco est là. Elle est. Coco oui. Dis-moi. Franchement. Franchement. Sinon dis-moi. Parce que comme il d'abord il, il, il reste d'abord pour d'abord pour faire quoi? -moi. Les euh, ben là, -moi, non, non. non, il reste d'abord pour faire non, quoi. -moi. Non, moi, pour moi, moi. Il y en a plein qui doivent partir. Comme si tu si, si tu écoutes ouais. les ultras, justement, parce qu'ils ont le mec qui a fait un poste, il y a d'autres qui sont sortis. Ils ont dit que quitte à ce que toutes les stars quittent le PSG. On en est arrivé au point où les fans ne veulent plus, on ne veut plus de stars, on veut des joueurs. On veut des joueurs, on veut un club, un club de football et non de la, de la ans. De Franchement, il y a des de imposteurs dans le football, franchement. Il, il, veut. il a signé, et s'il vous plaît, il a signé sept renouvellement de contrat ans. Paris Saint-Germain, c'est le club qui a, qui a favorisé l'imposture dans le football européen ces dix dernières années. Et moi, je vous dis, euh, euh, euh, euh, peut-être si tu as eu la chance qu'ils ont rencontré un coach comme la ça ne va pas, il fait le risque, Il le s'y directement. Il y a beaucoup d'erreurs. Il y a les erreurs dans le recrutement dans tous les clubs, vous comprenez. Mais on, on, on cherche toujours à maintenir l'esprit, l'esprit, l'âme de l'équipe. elle LNCR le... El est aussi la base de ce dysfonctionnement au club. Et tant que ça ne va pas être réglé, on pourra prendre qui on veut. Hein. Ça Ça ça ne sera jamais réglé parce que, euh, euh, que l'autre euh, le, le, le, le propriétaire a une vue aérienne de l'équipe. Vous comprenez Le propriétaire a tout simplement une vue aérienne. Il, faut, il, il faut, ne regarde pas. Il faut un changement. Le, le propriétaire ne regarde pas la télé, il regarde l'ordinateur. Dans l'ordinateur, le, c'est les chiffres. Vous comprenez Est-ce est que tu il sais, si ça a commencé des abonnements, là, cette année, l'abonnement a augmenté. Hein. Et je peux montrer des euh, comme... oh, il veux... Quand ils ont ouvert le truc, au bout de, même pas quelques jours, il n'y avait plus de place. Hein. Voilà, tu vois. Il n'y avait plus de place. Est les places, les places au, au, au, au, au parc des princes, ce n'est pas donné hein. Il y avait carrément des coups, ils faisaient des combos de trois matchs. 450 euros, c'est le moins cher. C'est oui. sérieux. Quoi? Les... Oui, les pigeons. Vous êtes les pigeons. Non, non, non, non. Non. Il n'y a, a même pas une oreille de la champion de, de, de, de la championne. Même l'oreille. Ça veut dire l'oreille, c'est le tout. <rire> ouais, Quand tu vois que les gens des sont des des qui de, de, de, de parler hein. et que leur compte de. Facebook, machin, trucs, sont en train de gonfler. C'est qu'on, a... c'est est fatigué. On pas payer Mais... qui coûtent cher et les trucs qui coûtent cher. Même même les journées de visite et tout. Moi, je suis sur le site puisque mon fils et tout. Je, l'amène et tout ça, c'est pas, c'est pas gratuit. Donc, quand on veut, on veut, on veut du foot, on veut pas aller, on veut pas les starlettes. On s'en fiche en fait. Rambo, Rambo, Soit-on même de... du camp Bappé. Parce Parce que vous avez posé une remarque? Est-ce que vous savez que Paris a la moins foot d'Europe? Même... À Londres. Il y a en Angleterre, il y a combien de... Il y a beaucoup. Il y a 6. En Italie. à Rome. Il y a... Il voilà. y a En Espagne. Il y a... Il Madrid, Atlético. fait. Valadolid. Mmh. Real Madrid. Atletico. Il fait. fait. fait. Va, où, Paris est tout battu. Les, les toujours battu, l'Élysée s'est toujours battu à ce que le cas d'Orsay est toujours battu. Paris ne sait pas. Il pense qu'on est malade. On a mal a toujours tout fait pour que l'Élysée a toujours tout fait pour qu'il ne saigne pas. Dans un pays normal, le Paris étranger dans D'un pays normal, Paris étranger. vous dire une chose, c'est que le même existe. De même comment Paris le demain là, de même comme eux aussi, on a toujours plus ni ils ne vont pas oh, en deuxième division. Le comment ça existe parce que les démarches qu'ils ont utilisées pour accueillir le Paris Saint-Germain, c'est ça qui est en train de le retourner sur le visage. Mais c'est clair et net Nasser a fait trop de babouine. Est-ce que le même truc est en train de se faire Barcelone on sait On sait que si ce monsieur, sur là on est foutu. Non, Nasser, Nasser même, il est même foncé. Et s'il vous plaît, qui joue, qui, qui, qui, qui joue son intérêt Il n'est pas là. Quelqu'un qui connaît du foot, est... Quelqu'un qui vendait les... Il n'est pas là pour vous dire. Moi, je ne vais pas voir, je pas de les dons. C'est quand ça me dérange vraiment dans la rue. Renseignez-vous. Que les gens qui ne connaissent rien ne de... pour dire rien. La vie, mais tu tu des faisais... une locations de voiture. Quand tu vas en mode la vidéo de Kylian et pourquoi le petit sort maintenant, j'allais t'expliquer. Parce que les gars sont allés au camp de l'orge et tout. Ils veulent un entretien avec les dirigeants du club. Non, mais le problème, c'est quand jamais le recevoir parce qu'on s'en fout de mais leur c'est des... jamais, jamais. pour ça que les gars ont qu'ils ne, ne vont plus ils, plus, ils plus en, 15, en, 15, en 15 ans ici les glazers les vendent sont en train de Manchester United en vente c'est pas parce qu'ils ne veulent plus rester mais ce que les, on les a on a poursuivi la famille glazée jusqu'en Floride jusqu'à jusqu'à à, jusqu à, jusqu à, à leur lieu de résidence je dis les, les, les, les supporters sont partis d'ici jusqu'à aux États-Unis pour voir les gars on rencontre un monsieur il sort de, de, de, de la boulangerie acheter le pain mais il, il se moque carrément de vous je te jure. Ça, c'est l'intérêt si. de l'ordinateur. Surtout que, à la bourse. Moi, ils sont sur une bonne société. Ils ne sont pas qu'ils sont. Moi, c'est que je. Moi, comprends. Moi, moi c'est-à-dire, ce que je vais dire à la base, c'est quoi C'est que moi, ça me saoule. Tout le temps, Kylian ne peut pas faire une sortie comme ça. Kylian, qui est un exemple ici en France. Voilà. Il l'exemple de personne. Non, je continue. Non. Il Mais devrait. Je veux que quand il il, il devrait de que ce soit d'abord condamné. Qu'on ne dise pas ce que le beau, si Parce qu'on se plaint tous les ans que le football français, ça n'avance pas. Qu'on élimine le Paris Saint-Germain. Et comme le Paris Saint-Germain a l'argent pour écraser les autres clubs en France, il n'y a plus de concurrence. Mais sur le plan européen, on voit tout de suite les différences du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Les limites. Oui, parce que ce n'est pas un, un club de foot. C'est un petit business. C'est un, un truc. Voilà. Ils sont là plus pour, pour servir les intérêts le du Qatar. Tremble, les Donc, les, les, un jeu comme ça. Même Ronaldo. Ronaldo. Même euh, euh, euh, Zidane. Même euh, Messi. Au Barça, au Real. Un joueur de peuple. Même le même Bapéki que vous voyez là. S'il va au Real. Il ne peut, peut pas faire ça. Il ne peut pas. Un Rambo, faire... Rambo, Arrêtez laisse le Real. Newcastle, Newcastle, il peut pas faire bon ça. Je vais vous dire quelque de... chose. Didier Deschamps le nom capitaine. D'abord, moi, je n'étais je, pas pour. Mais Disney Deschamps, j'ai je... expliqué ça dans une vidéo, c'est sûr que certains d'entre vous ont vu. Didier Deschamps, il est quoi, ça, côté basse. Didier Deschamps ne devait pas normalement renouveler. On préparait Zidane pour prendre sa succession. Oui, Mais comme il est normal. Comme il est gourmand, il a dit « Oh, non, je vais continuer, je fais rentrer l'argent. » Là où les jacquets ont laissé en 98, malgré le fait qu'ils ont gagné, ils ont laissé Mais la parce qu'il a quand même eu des bons résultats. Non, mais on peut gagner des bons résultats. C'est qu'à un moment donné, quand tu es entraîneur, je t'explique. Quand tu es entraîneur, à un moment donné, quand tu gagnes tout, souvent… C'est générations. Tu viens avec ta génération, vous voyez le résultat qui passe. Comme ça, c'est Quand jacquets, c'était le premier entraîneur français à gagner une Coupe du Monde, je te jure, le mec, il serait resté pour gagner l'Euro dans la foulée. Ouais. Je pense que la France a gagné l'héros dans la foulée. Avec avec, avec, avec, avec Gérard Oyer. Oui, ouais. Non, avec... Non, avec euh, le, mec, le, mec, mec. le mec. Donc, c'était son adjoint. Donc, mm -hmm. Il aurait pu gagner parce que l'équipe de France 90, c'était une génération qui était mûre. Elle était mûre. Elle n'était même pas un peu non mieux comme celle de 2022 des, des bleus là où les autres allaient prendre leur état non, non l'équipe de France des, de, de France 98 c'était une génération qui avait encore au moins 4 ans devant mmh. eux donc le chacun le... pouvait se dire je vais à l'héros je gagne l'héros comme ça je deviens de suprême de... mais le gars a dit non je préfère rentrer dans mon village je me repose Didier Deschamps a voulu être gourmand d'accord il a voulu être gourmand tu crois que Didier Deschamps lui même quand on l'a nommé capitaine les gens disent « Non, il faut le meilleur joueur. » Non, le capitaine n'est pas le meilleur joueur. Quand on a nommé idées des, des gens capitaine, c'était tout simplement parce qu'il était représentatif de cette équipe de France, telle qu'en France, on aime la voir. Mm -hmm. Tout simplement. D'accord Et même lorsqu'on a nommé, euh, comment il s'appelle Hugo Lloris capitaine. Hugo, c'est un mec qui me parle. Non, -ce que, non. non. C'est parce que c'était le capitaine, lui, que la France aime non, non, voir. Non, non, Après, non, non, des non, non. Saillis, après dis on dit la et... autre blanche, dis la France blanche, il faut être clair, il faut parler Mais avec les mots. Non, non, pas. moi je ne dis pas les mots comme ça. La France blanche, la France blanche. Non, la France ne pas blanche être agressive. On s'est calme. <rire> on continue. On dit la vérité. Tu comprends. Non. On, la vérité. on continue. Maintenant, sur l'air des champs, son chouchou se glisse, Après la Coupe du Monde, Deschamps se retrouve controversé aussi parce que l'homme qui l'a vite renouvelé son contrat se retrouve emmêlé dans des histoires et puis il y a l'affaire Karim Benzema aussi c'est-à-dire le regret et tout il s'est dit la personne pour lui, normalement Griesman c'est 103 sélections et Griesman c'est quand même un cap ça dit c'est quelqu'un qui est plus posé que Kylian tu vois, donc normalement ça, ouais, ça devrait être lui si à... le nommer avant toi, tu vois mais il met Kylian pourquoi parce qu'il sait que Kylian il a la lumière le mec il a des millions de followers c'est quelqu'un qui va il va se... donc Kylian pour lui c'est un peu comme quand on appelle ça le fusible ce sont fusibles c'est-à-dire à... il le met là il se protège le temps qu'il se constitue une cotise qu que Kylian tient des trucs à un moment donné si l'équipe des France ne tourne pas les gens ne verront pas des hein. gens les gens vont s'acharner sur Kylian. Parce que tout ce que Kylian fait aujourd'hui, c'est aussi un karma qu'il est en train de se construire. Je vais vous dire que dans deux ans, s'il ne marque plus les buts comme aujourd'hui, tu vas voir, cette France qui aujourd'hui dit le boss, tout le monde sera derrière lui. On va dire que le... Ce n'est pas nouveau. Quand il y a eu la Coupe d'Europe, là, quand il a raté le penalty, on a vu ce que ça a tourné. Il s'est même plaint que le président ne l'a pas soutenu et tout, face à cette vase, à, ce, à cette personne parlant de haine. Donc ce n'est pas nouveau. Il n'est pas termes. bête. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas Il est pas bête Il est pas nouveau. Il pas nouveau. Il pas nouveau. Il est pas, on pas nouveau. pas Il les pas sociaux pas pas quand... C'est un couteau à double franchissement. Ouais. Tout c'est toute la gloire. C'est ouais. très dangereux. En fait, tu, tiens, tu as fait une démonstration. Je voulais appuyer pour dire que, de toute façon évidente et logique, c'était Griezmann Parce qu'on oublie très vite. On est très américains dans le football. Griezmann était la personne qui a fait des Français. C'est très mal. Très mal <rire> Grisman était la personne qui a fait des Français. Hein. Oui. Et c'est même celui-là qui se donne dans tous les postes et les Français et moi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. lui manque un joueur d'équipe, c'est un joueur d'équipe. C'est ça. Il n'est pas là pour les stats, je peux en que le bras ça si on a Kylian, c'est pas seulement des gens qui l'aissé. Vous discutez, vous payez soit des chutes de lui. Et des gens comme ça, ce qui est plus crispé sur des chances c'est son management. Son management. Ce n'est pas sa capacité il a échoué beaucoup dans son management, à, à, sur plusieurs aspects, mais juste que les, les résultats qu'il a eu, aussi président à sa faveur, l'ont épargné juste. au-dessus des attentes. Qui de vous a oui. subi oui. La, la conférence de presse de Kylian Mbappé et de Didier Deschamps oui. Avant le mois, je crois que c'était l'Irlande. C'était le premier match Contre l'Irlande, contre... oui. Contre l'Irlande. Bah, suis... Oui, oui, oui. Je, je suis. Vie. Mbappé, lors de cette conférence, déjà, il a déconné parce que vous n'avez pas analysé dans le fond. Je vais vous expliquer pourquoi. Bah, il a déconné dans quel sens Je vais t'expliquer. Il a parlé, il a dit, euh, il a parlé de Colomwani. Il a dit euh, oui, euh, voilà notre rôle sur le terrain. Là, il ne marque pas, il n'a pas marqué, mais il est, il est intéressant pour le collectif et à nous maintenant de, de le pousser, de, de le mettre pour qu'il pour qu marque des buts. Parce que, n'oublions pas que l'objectif quand même, d'un attaquant, il se sent mieux lorsqu'il marque des buts. Pour moi, ce n'est pas le rôle d'un joueur de juger les autres joueurs. Et non Ce n'est pas, le... pas le rôle d'un joueur je aussi jeune. Non, même bien pris ça, parce que lui-même, va pas de la voie, pas la marge de progression. Tu vois Donc, Oui, même lui qui va voir de la pour lorsqu'il dit ça, je me mets à la place de Giroud, qui est sur le banc. Je me mets à la place des autres avancées qui sont sur le banc. Même de Griezmann même. Même de Griezmann même. Oui. C'est des erreurs très graves. Et Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il vient dire après est, euh, comme vous le savez, euh, voilà, c'est du Kylian. Hein. Il a vraiment envie, c'est-à-dire, <rire> il vient pour compléter ce que le Kylian a dit. Non, il essaye, il voulait essayer d'habiller ça. Sa... Oui, oui. Or, oh, il est <rire> lui-même que le petit. Là. -Petit. Pour moi, c'est un flop. C'est un flop. Oui. Parce qu'à peindre un ça tu commences à avoir le jugement sur les pères. Tu joues ta génération. Les gars en ont marqué, ils font le travail ensemble et tout la vie va une personne. c'est le cas des l'anima au. ça va l'équipe de France. Parce qu'on a beau parler, même entre eux, je suis sûr que beaucoup n'étaient pas pour que Kylian soit capitaine. Mais écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, a dit tout à l'heure que le capitaine ne provenait peut-être pas de Deschamps. Vous connaissez donc, vous connaissez la connexion Qatar, Élisez. Hein? Ouais. Ça lui dans ma tête. Merci. Ça je vais éviter de ça dans ma tête. Ça lui dans ma tête. C'est Le triangle. Ça ouais, c'est bon. le triangle. J'étais dit que le football aujourd'hui c'est le triangle, mon frère. Ne regarde plus les choses comme c'est qu'on se voit bon devant toi. Avant que Mbappé ne vienne à Paris. J'ai posé une question le jour. Mmh. Pour penser que non, un jour. Vous pensez qu'un ancien chef d'État, tel que Nicolas Sarkozy. La... a posé, n'a rien de Paris, là, la guerre, ta... quatre la de, du Qatar, oh, oh, oh, la au pas de France. C'est a a a lui, lui qui avait de France. C'est lui qui la C'est qui avait fait la C'est lui qui la C'est lui qui Je dis encore. Je pèse mes mots. Ça ne vient pas, de, des pas des gens qui ont décidé comme ça. Parce que logiquement, même si on est en négligeant, il faut qu'un capitaine électorale... Moi, je vais vous dire une chose, c'est que quand on voit Zidane se tenir il y a eu des conversations, mais quand c'est un monsieur qui... Il ne parle pas trop, mais il lui, il se, il, il se casse, c'est comme ça. Il parle moins et il a tout dit. Tu vois, Zidane... C'est ça rien. qui m'énerve sur votre joueur. Vous allez dire que moi je l'ai pas. Moi je l'ai pas allé. Non, c'est pas mon joueur. Non. Votre mon joueur. joueur là, il est hypocrite. Il est hypocrite. Quand Benzema se casse en coupe du monde, il est bien content. Non, il tient son épingle du jeu, Rambo. Ils il tient son épermé du jeu. Il est la même chose bien, que que bien de content. De chance, il faut chance, se chance, dire chance, la vérité. Il est bien. Qu'il arrête de venir nous faire les larmes de crocodile là j'ai déjà vu la presse, des médias français contre l'Irlande. Il n'est pas bien content. Il est très bien ah, content. Ah oui, oui. oui, oui. Que de ça, Il est il très, très bien content. C'est un monde dégoïste. C'est un monde dégoïste. Mais pourquoi, pourquoi le seul joueur français qui se donne Benzima c'est toi Meini euh, Parce qu'il est monté carrément au créneau au moins, au moins X Dis ce qu'il pensait. Je vais vous dire la vérité. Si Griezmann, si Mbappé avait voulu que Benzema reste, Benzema serait resté. Ah, il faut, laisser. Il faut, il faut laisser. Demande à Benzema lui-même, à Griezmann, comment lui-même on le regardait. Là si lui-même il était pas en de prier pour être titulaire. Je vais te il dire la les deux dernières saisons qu'il a fait mi tête Pogba et, et Griezmann mmh. ne voulaient pas voir. Benzema, parce qu'ils ils voulaient être la, la lumière de l'équipe de. là c'est ce qu'il a fait à Benzema et il paye aussi le karma. C'est Parce que même dans le documentaire de Portbail qui on voit les vidéos. Moi, il fais le documentaire. On voit la vidéo de Portbail qui, qui évoque euh, le, qui évoque Benzema. Donc, quand ils sont sortis après, ce n'était pas, pas une pas, la une fois fois, je pas, pas Le fois. problème aujourd'hui, il faut que, que le Qatar parte du Paris Saint-Germain. Comme ça, on va jouer un championnat de France bien. Non, bien non, non c'est plus yeah, ben, c'est plus, plus que ce que tu penses là. C'est vous, vous, vous qui voyez le football. Ils sont dans une autre dimension. C'est vous qui voyez le football. C'est les déchets qu'on modèle sur le football. C'est plus football de, que ça. Tous les trucs qui vont monter sur le football. Moi, je pense que, moi, je dis ceci. En tant que scout, l'île de France, c'est la région d'Europe. Il y a bien l'île de France. L'île de France, c'est la région d'Europe en termes de fonctionnalité, il sort plus talent de talents. L'île de France. C'est-à-dire que si le Paris-Termes, si même le Qatar dégage, que Paris se réinvente, il décide avec les scouts de travailler dans l'île de France et de prendre les talents. En 7 10 ans cette équipe peut avoir une équipe peut avoir un on un, a un, un une identité parisienne les franciliens, ils dit ça comme ça et qui ne coûte pas grand chose et qui mouille le maillot malheureusement on est dans un monde où le temps passe avant la marche tu veux de paris seulement pour faire le c'est le... dit c'est dit il pense pas comme non donc c'est impossible mais regardez même est-ce que vous voyez Point. Je voulais France, Paris, Paris, Paris, Paris, il est dans, dans, dans. le jour des mal de Paris. C'est le jour de mal de Paris. Là, la League, quand je regarde les gradins, je peux je mourir jusqu'à mourir. Au lieu de voir les Bénardamas, les, les, les guérins, les chinois là, tu vois ce mois. Tu vois les acteurs de Holyot. Ben, Mais ils ont recruté Kim Kardashian. Ils ont recruté Kim Kardashian. Mon frère. Le football, c'est les légendes. Tu comprends un peu, non C'est les légendes. Donc, quand les anciens, quand les nouveaux joueurs voient les anciens joueurs, ils que, Mais ça fait même sens heureux sens. que l'équipe du Cameroun a aussi fait en Coupe du Monde, hein. Ils ont ouais. amené ouais. les influenceuses. Non, ouais. que ça, c'est la... Euh, avant qu'on ne passe, on ne switche là-bas. Faut te remarquer très fort. Quand je venu à Arsenal, il y a un seul joueur qui est venu saluer sa famille. Hein. Mm. Le club a envoyé un maillot je crois que c'était Martin, mais un seul joueur et après avec Saka même là elle n'a pas elle n'a pas eu elle n'a elle a porté la croix quand même Arsenal a quand même perdu comme aussi perdu pour est, là, elle c est, c est dans, frère. Ken, je t'ai dit de ne plus aller au stade, Coco. Eh ouais, Coco, ne va plus au stade. C'est toi qui fais peut-être peur Paris. C'est le cœur, tu as petit abonné Moi, je les respecte. Moi, moi, je les respecte. Peut-être Ils sont fous. ils sont fous. Ils sont,> comme ça, maman. rétablir la configuration initiale. Tu cherches une autre équipe. Non, club-là, nous, donne... nous, les Marseillais, nous souffrons. Nous souffrons par moments. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, C'est-à-dire, on se dit, bon, c'est pas grave, on n'a pas d'argent. On se concentre avec ça. On dit, on n'a pas d'argent. Mais frère, tu as tout ce que Paris a. Hey, hey, hey, hey, Il se font oh. humilier. Hein? Oui. Moi, moi, je dis oh, moi, je... à un grand frère, mm -hmm. on donne le cas de la de Paris, là, à, à un époque que l'enfance. Vous allez voir ce qu'ils vont arriver. Il dit le cas. Il devient très puissant. Le cas. Attends, euh, Lyon, n'avait pas. Lyon avait une équipe, avait une équipe à l'époque. Hein. Ils formait un groupe. Hein. Le seul. dépenses pour. Le championnat de France, Lyon c'était c'était des c'était des équipes. Hein. Il y avait la cohé, cohé, cohérence, cohésion. Non, Lyon, euh, ils étaient dans un projet. Regarde la finalité. Ils ont même eu le stade. Ils ont là, eu la ça, le projet. La, la, ouais. le, projet hein. le projet là, là, là demande l'argent qu'ils ont pu sur le stade. Et ils ont vendu énormément de joueurs aussi. Oui, waouh! Wow. Quand les siens quittent, ils ont chelsea. Quand ils plus. de un chelsea, ils Il y a très grand mouvement. ils Parce que le projet avait marché. Le projet avait oui. sérieusement marché. Et à la clé, il y a eu des bons champions de ils, ils ont eu des millions d'euros parce qu'ils arrivés au moins au 4e. Ils ont eu des champions League, quand même. C'était pas rien. Le jeu. C'était pas rien. Portine de Lisbonne. Léon, c'est le premier comme en France qui a révolutionné le, le, le, le, le. qui a révolutionné aussi le routine Léon, c'est le premier club en France qui a révolutionné le routier. Oui, oui. Tu vois, un peu comme pas comme ça, ils ont toujours combien de scouts. Allez, vous dites que verra tu fais quoi à Paris ouais, Pardon. Ouais. Il y a là. Non, le problème de Paris n'est même pas un joueur ou l'autre. C'est comme on l'a toujours dit, on l'a toujours mentionné, c'est une équipe. Quand tu vois tout le bordel qu'un joueur peut, peut se permettre de faire ceci, ils ont viré gay par rapport à ceci, ils ont viré tel, c'est n'importe qui qui parle de Neymar, c'est tel joueur qui va critiquer son coéquipier. Comment voulez-vous qu'une équipe tourne casse comme ça Ça ne peut pas... Il est d'avoir ce qu'il y a dans l'équipe, il les ce gars de Manopelo. Non, je vous dis, je connais, il boit, il boit, il fume, il aime les fesses à un niveau où on ne pouvez pas les Il est je Ouais, je connais son. Il est de Manopelo. Manopelo, c'est une petite un. petit... C'est un. avec à... avec un. un. Il n'est pas progressé pas gars. Ma batterie, signale, Alors, là, je n'ai pas, pas de chargeur. Il n'est pas pour le tourisme depuis 10 ans à Paris. 10 ans. Tourisme, 10 ans. Donc, dans, de... 5 minutes, dans 5 minutes, je coupe parce que ma batterie est à plat. Mon chargeur n'est pas là. Le Pélatier est parti pour le tourisme depuis 10 ans à Paris. 10 ans de tourisme. Avec cette progression de contrat. Suis... C'est quoi ça? Et vous savez que les contrats. Les hein. c est c est tout ça. Déjà, comment Messi va jouer voilà c'est tout ça oh. quand, quand, les gars, quand les Messi arrive dans les équipes il dit mais attends c'est une blague ça qu'est-ce que c'est quoi cette histoire quand il se compte de la légèreté avec laquelle les choses sont faites il dit mais attends ah, je quoi, souhaite ça. que Messi rentre à Barcelone et que l'an prochain on a huitième de finale la Ligue des Champions Barcelone Paris Saint Germain oh. <rire> ça dit avec tous les Pedri là s'ils si sont là s'ils si sont en forme avec les Dembélé, tout ça, ça sera que le feu, ça sera le feu nucléaire qui va s'abattre sur Paris le jour. Donc, de me dire entre ces statues-là, on va se faire. Depuis que j'avais son hygiène de vie, ce dernier temps, ça ça va mieux. Non, il a compris. Son hygiène de vie, il a compris l'importance, parce que il, oh, Raphine, il nous manque, Raphine, il nous manque Raphine, Raphine. Il, blessé, il nous manque on a pris, on a pris un fantôme là-bas où on le Brésil il ne sait même pas comment il s'appelle mais celui-là je ne sais pas il nous ah. a vendu 50, euh, 50, euh, une finale millions, de, la, de, de la coupe du roi 50 millions mon frère il nous coup, a bon. vendu cette demi-finale euh, retour contre L'Oréal, Rafinha contre, comment il s'appelle le français là on appelle Raphine, comment Camavinga, mon frère, tu ne peux pas avoir dix ballons, tu ne me passes pas 10 fois, mais non, dis-moi, mais Dembélé là-bas, il devait le tuer, Dembélé le tue. Camavinga qui n'est déjà pas latéral de formation. Je crois même que, j'ai vu un Brésilien rentrer en Coupe du Monde à son poste, il driblait beaucoup, il est même plus bon que lui. Qui Il un autre qui rentre à la place de Rafinha en Coupe Je pas Je ne pas Oh, c'est un, un, un, hein. un gaucher aussi. Oui. Anthony. Euh, il il a la, j ai j ai la fait... tu... Non, est en fait bon hein, hein, parce qu'il fumait les gars. Non, non. Pour moi, mieux à C'est pour moi mieux C'est Anthony. C'est la chance. il n'y a rien. Non, non. Mais Là, c'est nerf, Et voilà. tu supporter la regarder. Je vais prendre ce match-là. C'est là où je dis. Quand tu joues dans une grande équipe, tu dois vite évoluer. Je m'en fous, mais Caissier, la faute qu'il fait sur le pénalty, ce n'est plus qu'une faute que tu fais à ces niveaux. Il faut arrêter. Rambo. Rambo, bon. Et l'entraîneur n'a bon, pas toi. hésité, il a fait sortir tout de suite. Parce que souvent, même si l'entraîneur veut faire sortir le joueur, il ne sort pas après une faute comme ça. Tu vois, il le laisse d'abord. Mais l'entraîneur l'a fait ça. Pour okay. lui signifier okay. que je ne suis pas content. Que ce okay. ne doit pas faire une faute okay. Il a fait quoi Mais Le joueur est à la sortie de la surface de Il est en train de contrôler pour repartir vers son camp. Tu vas mettre le pied, vous êtes deux contre un. Tu mets le pied, puis tu cherches quoi Tu cherches à récupérer quel ballon alors qu'il va dans son il camp. Quand goal. il va dans son camp, il laisse a le, deux, le, pas il pas. A le goal. Il a le dos au but. Il a, il a le dos, il va dans son camp avec le ballon. Si au moins il t'attaque, on peut comprendre que tu cherches à prendre le ballon. Tu comment on comment comment chasse la poule de la maison là Donc tu gardes tu, tu, tu ce ballon Il prend la direction. C'est comme ça, donc Tu fais le ballon. Et c'était les... à le cadrer, donc il n'avait même plus besoin. Oui. Tu sais que le penalty là, ça fait mal à Barcelone. Hein ben, c'est la clé, c'est ça qui détruit. Qui, qui, qui détruit. Le pénal, ça fait mal. À et tu vois, je vais te dire la vérité. Hein. C'est pour te dire que vous dites souvent que les gens ne réussissent pas à Barcelone. Xavi l'a fait sortir tout de suite parce qu'il était énervé. Parce que si, tu vois en oui. vacances comme ça que tu voulais me sortir le jeu là, tu dis je ne vais pas lui casser le moral si je le sors, tu le laisses d'abord un peu. Mais ça, vie mm -hmm. ça, ça, lui a signifié tout de suite que frère, à ce niveau on ne fait pas une pas faute comme de ça. De en, en plus, lui. en plus, qui le remplace en ce partie Voilà. Ou dit que Gavi vient bien, revient au milieu et, et, et, et tout un peu. Donc, ça a manifesté oui. de façon béhémente son oui. mécontentement face à cette fois. Voilà. Rue. Moi, je suis maman pour le réel, mais. mais à cause du problème que je suis encore le problème avait en dessous la question ne va pas c'est petit mais qu ce qui ne va pas là, là le mal des genoux on l'a opéré il a voulu faire un traitement conservatoire il a voulu français il a voulu oui. à les informations et maintenant et, et maintenant le problème c'est que on a promis les choses à son, son choix à son père à son père on ne va on ne pas te donner tu suis on a promis les choses à son père parce que je suis un peu les équipes. Non, mais son père parle beaucoup. Il faut dire la vérité donc, sur, sur de le de terrain, c'est ce de, de, de, de, de, de lui ne peut pas dire qu'il ne passe jamais au stade. On ne fait pas ça. Le père d'un footballeur ne peut pas dire qu'il Quand tu vois en sous jouer ah. un jouer aujourd'hui, c'est. C'est un louchard. c'est n'est plus, ouf, un plus ouf, Je me demande comment Eric est là à en Coupe du Monde. Parce que quand tu vois le petit William là, même qui est même. Il, ah bah, lui, dit, bah, bah il joue, bah, il il joue même encore mieux oui. que Non, c'est parce que Eric, quand lui a sa chose dans certaines personnes il peut retirer, tu vois. que moi, les Espagnols parce que quand, quand les Espagnols disent quelque chose, lui fait le contraire. Parce que les Espagnols. <rire> tu vois? Parce que C'est un catalan dans la... Eric là, c'est pas lui. Eux ils ont. Allez, ils, ils les gars qui s'est Le c'est même pas. Il va le numéro Il numéro un peu, unique parce que le père de un se plaint, mais son fils sur le terrain c'est pas ça c'est pas ça quand tu vois d'abord un joueur comme messi qui dit on donne le 10 à un enfant tu comprends que il y a trop de promesses on ne va pas donner le 10 moi je peux sais pas parce que on prendre un enfant comme ça qui est c'est quoi mais on le met à côté si messi c'est un enfant comme ça mais c'est le bout de Messi. il ne faut pas bouger. On a... On a tué ce petit en lui donnant le bras. Il déjà le numéro 10. une erreur de management total. Et je termine encore. Il faudrait que Koundé essaie de revoir son jeu. Ça, ce n'est pas ça, Koundé. Koundé, il est, il est finalement efficace. Où? À quelle position? Mais parce que ce qu'il nous a fait le jour en défense centrale, Il faut qu'il arrête à ce niveau là c'est la jeunesse c'est la jeunesse de, de la jeunesse de, de sa vie un peu qui ne qui n'arrive pas à canaliser Koundé parce que euh, l'expérience de l'expérience de il est très bon à Séville oui. mais moi depuis qu'il a Barcelone me convainc pas par exemple tu vois un peu il donne les non outils. il est à la lèse Rambo Rambo à la lettre. Koundé, a, Koundé a quand même fait des bons matchs je vais t'expliquer pour moi je vais t'expliquer Koundé n'a pas le profil d'un gros défenseur central qui a de la marge. Non, quand, pas tu pas. quand tu vois les quand tu sens bon le défenseur central. Un bon tu volant, comprends? Hein? Quand tu mmh. vois arroyo tu sens tout sur le défenseur ah non, central. Donc il est plein. quand tu le vois debout même là, même si tu es en civil, si on te dit que le footballeur, tu vas directement donner son poste. Dans son poste. Il la... Mais Koundé n'a pas Je ses profils. Oui, il a, la... il a Et sur le côté non. aussi, il n'est pas assez fluide. Oui, oui. oui. Parce que sur mmh. le côté, les gars des côtés doivent être un peu nonchalants, mais très vifs. Mais il n'a pas ce petit truc. C'est la raison pour laquelle passe au Real. Chavi a toujours la mis dans l'asclep. Non, j'ai. À, à, à, sans à, à, le mettre sur le côté, qui... et Vinicius et moi... va le tuer. Non, il va, va le tuer. Il n'a pas mené Vinicius bal de Lokatoru. Non, mais il n'a C'est pour ça chaque fois on met euh, Arroyo là-bas parce que Arroyo c'est un fou. Mais comme il, il est colossal, mais il va aussi quand même vite. et le vite, il vite. Tu sais pas comment. Non, il il est... Comment un colosse comme ça frankly, il va vite? Hein. Il a une rapidité d'exécution terrible Alors, pour... Et puis, Koundé réfléchit tu... trop quand il a le ballon. Pour un gars comme Arroyo, dans deux ans, ce mec sera le meilleur défenseur du monde. Il sera le meilleur défenseur. Tu vois tout de suite comment Annie, <Giovanni> je l'ai vu au début quand on le mettait, c'était l'autre, c'était pas lui qu'on mettait avant titulaire, c'était un petit qui était avec lui aussi, c'est C'était Migueza. C'était Migueza. Oui, comme un oui. début mais a été fou il tapait trop les pieds oui oui tu vois a gézaï tapait trop les pieds et pour ça on a commencé à mettre à oyo et tu vois comment chaque jour le gars progresse c'est un homme sûr quand il est dans la défense de en Et le Le jour en en quand, quand, je joues, quand je vois les joueurs qui sont venus gratuits là, ça me dégoûte. E El, il y a le, tout, il y qui est sorti, sorti hein. j'allais oui. ah, si, le dire, Alonso. Le Alonso là, il me donne les nez. qui est sorti du il lot. ils ont encore nouveau, le contrat d'Alonso un an de plus. Il y a Alonso, il y a celui-là qui joue souvent qu'on a même amené en Coupe du Monde avec l'Espagne non bon alors toujours l'ami Ancis même non fait. non non je dis l'autre défenseur central de passe Jean Roberto, Roberto. Non, non pas lui non pas C est... C est... C le défenseur central là euh, il faisait okay. trop de cadeaux aux attaquants c'est Eric Garcia non Charlie Eric, euh, Eric, Eric Garcia lui Eric Garcia voilà notre mouilleur oui je te dis un mouilleur celui-là ben, franchement celui-là <rires> Guadolà l'avait libéré ici tu sais c'est un gars qui avait le l'académie des City non Adollah l'a libéré rapidement et il a allé chercher à acheter. Non, il a fait Basta, il a fait sa post formation en City, après il est rentré encore Mais la City. Mais Bassa City, il n'a pas, pas pu prouver. Bassa City, il a fini son cycle d'apprentissage, on l'a mis sur le terrain, on a vu que, ouh, encore vert, mon ben, frère, est-ce que le fruit fait deux ans qu'on a sur l'arbre? C'est le, la... le... Ce ah, <rire> ouais. oui. le même profil comme les Koundé Tu vois, c'est les défenseurs qui vois Ils pas même profil. Les défenseurs centraux doivent être comme les Konate ou Mekano. Ils doivent être comme les Arroyo. Voilà les défenseurs. Bon. Alonso aussi. Vous savez que vous est tous avec le bas. Ça a voulu, a voulu faire le. Mais c'est si gratuit. Tout. Non non non non. Avant ça le sont au Son père bon, est non. Parce qu'on peut pas évoluer. On peut bien catalan. Parce que même quand tout on est sur le côté, frère. Le gars n'a jamais fait un, un centre offensif. Il joue toujours derrière. Il joue. Tu... Mais tu es quel genre de. Oh. Oui Seigneur. C'est pas possible. Non. Non, que ces gens-là reviennent vite Dembélé, Déion, qui reviennent vite et on joue au ballon. Le joueur qui a manqué au Barça, je dis là, moi je suis manqué au c'est d'éon. Non, ah ouais, que d'éon revienne vite. Non, c'est d'éon qui a manqué au Barça, l'autre jour. Déon. Quand Deion. il y a d'éon, tu mets devant lui, tu mets Pédri, Pédri joue bien. Voilà, ça joue au ballon. Et puis sans d'éon, ça n'avance pas devant. Hein. Ça veut dire que d'éon. On avance pas devant quand les gens ne parlent. Mais imagine la transition, la transition déjà, est mauvaise vois, quand les gens ne parlent. Après on met aussi l'autre, Toto. Il faut que Barça le vende. Le beau-frère d'Henri qui est là. Le beau-fils, c'est le beau-fils. Véran. Véran. Véran ah. Torres. Ah, c'est moi si ça ce que, que j'ai Aucun club à, à 20 millions, aucun club ne peut l'acheter même 20 millions. C'était mieux plomb. de laisser au Aubameyang. Oui. Aucun club, ils avaient besoin d'argent non Ils ont fait parce que ils ont fait de la. Non, pas il fallait des garder Aubameyang. Désolé, Torres non. Non, non. Leur d'acheter le gars à, à 55 égard, millions pour voir des. ne marque plus beaucoup. Oui, oui, plus. oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ça cause des gars comme ça. Le Vandosky, il est, il, est, il est déboussolé. Alors oui. quand Pedri était là, quand Dembele était là, Le Vandosky s'est sucré tous les jours. Et le gars de Ferrand, il ne fait jamais les remises. Hein. Quand on lui donne le mari, il ne fait, fait jamais où, la remise. C'est hein. toto. Il ne jamais la remise. Quand Dembele, Dembele, il pousse deux fois, il est parti, il est oui. boum, surface face de la Le Vandosky met plein du pied dedans, on n'en parle plus. Oui, oui c'est de ça il s'agit non moi ils m'ont énervé hein ils m'ont énervé ils m'ont énervé c'est gars. Koundé et toutes toutes tout, tout leurs bandes là bon les gars moi je n'ai plus de batterie D'accord. mon frère le weekend est là mon frère ok non non il était fermé ah. ici chez nous ah oui oui nous, on pas ça ici c'est férié. Mais pas en toute la France, c'est que dans, dans notre région. En Allemagne aussi, c'est férié. Donc, les amis, ça a été super. On a bien discuté, on a bien dit comme on dit. Et je vous donne rendez-vous au prochain. Ciao, ciao.